Salut à toi, Seigneur de guerre, c'est Tourope, tu es sur Commander TV et ici ça parle Wargame. Et je suis en compagnie de Tildus qui est de retour. Vous l'avez déjà vu sur un rapport de bataille Iron Hands versus Cult Mechanicus. Et aujourd'hui, tu nous viens avec quoi, Tildus Avec mon armée de cœur. Un peu de cheaté en ce moment, mais on s'en fiche, ça fait 15 ans que je la joue, donc j'ai légitimité pour la jouer. C'est vrai. Mes Imperial Fist. Et moi, euh, je vais jouer pour le coup mon armée de cœur aussi. Et il euh, y a encore plus de légitimité puisqu'elle est pas cheatée. Et c'est mon armée tyrannide. C'est parti pour le Rapport de matin. Bah Bonjour à tous. Alors aujourd'hui... Hein... Maintenant que le déconfinement, enfin le déconfinement a commencé, j'ai ressorti mon armée de cœur, donc mes Imperial Fist que je joue depuis plus de 15 ans. Euh, j'ai sorti un petit peu plein de figurines que j'adore, j'ai pas fait un truc euh, trop trop violent, bien que ce soit quand même super solide. J'avais vraiment envie de sortir plein de figurines qui me plaisent et pas trop trop spammer. Donc qu'est-ce que j'ai sorti J'ai un fer de lance, donc j'ai Papa ici, euh, Borea Stan qui n'est pas mort depuis une dizaine de parties, donc je continue de lui donner le même nom. Peut-être qu'aujourd'hui Boreastan va mourir. Euh, Capitaine Primaris, euh, je lui ai mis comme relique, euh, le, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pour avoir euh, plus 3 en aura, donc euh, full reroll à 9 pouces, étant donné qu'en plus de ça, je vais le mettre euh, maître de chapitre. Et comme trait de seigneur de guerre, je lui ai mis la main de Dorne pour avoir euh, plus, 3, euh, plus des 3 points de commandement. Donc il sera dans un fer de lance avec donc, euh, les centurions, full euh, ratata, et euh, de Thunderfire. J'en pu en mettre 3, mais pour la conscience, j'ai préféré en mettre que 2, Voilà, pour pas jouer trop trop bourrin non plus. Et donc j'ai en plus de ça un bataillon avec donc deux persos. Ici un chaplain euh, réacteur dorsal que j'ai appelé euh, Dravin Markov. Première fois que je le sors, peut-être qu'il va mourir dès aujourd'hui. À qui j'ai mis, euh, je l'ai mis en maître de la sainteté avec euh, le psychique weekend pour qu'il puisse avoir euh, deux litanies. Donc la litanie qui donne plus 1 pour blesser, plus 1 pour toucher, classique violent. Et je lui ai mis aussi euh, comme relique, donc avec le stratagème euh, relique du chapitre, une deuxième relique qui est celle qui euh, me permet de relancer les blessures de 1. En gros, c'est pour avoir deux lieutenants sur la table. Et donc, en plus de ça, j'ai mis un lieutenant ici, Nidus Garlac. Alors lui, il est mort plein de fois, mais je continue de l'appeler comme ça quand même. Et euh, comme c'est un bataillon, donc les trois troupes, j'ai pris un peu de tout. J'ai pris euh, cinq intercessors, ceux qui envoient euh, assaut 3, force 4, euh, des, euh, des incursors ceux qui sont plutôt forts au cas, qui s'infiltrent mais qui ne repoussent pas forcément les FEP à 12 pouces et les infiltrators qui eux peuvent potentiellement repousser les FEP à 12 pouces avec 6 um, Ensemptors parce que j'adore quand on se arrive et que ça lave un, un gros pack de Guerrier par exemple et mes figurines préférées, je les joue tout le temps j'ai mis deux unités de suppressant, j'adore le design, j'adore les figues, j'adore les règles Alors, a, euh, on les voit pas beaucoup mais moi je les adore donc je les sors à toutes mes parties et pour finir deux gros bourrins, donc euh, mon Storm Raven Gunship hein. Je vais tout mis, mais surtout de, du Ratata Donc Bolter, euh, canon d'assaut, Bolter Hurricane et puis les, les lance-missiles Et parce que je me souviens de la dernière partie contre l'Iron Hands avec les trois répulsors, Je me suis dit, je veux un répulsor. Donc j'en ai acheté un, je l'ai peint, je l'ai sorti Avec le laser à destruction, machin truc, qui bourrine tout et que je me suis pris euh, contre mon Admech Donc maintenant j'ai le mien et c'est le mien qui va faire du dégât alors, mes choix de mission secondaire, ça n'a pas été facile pour certains, donc j'ai pris dans Recherche et Destruction, euh, Market Fordes. Donc je, je choisis 4 unités de plus de 100 points chacune et je dois les défoncer, ça devrait le faire avec ce qu'il y a en face. Euh, en objectif secondaire, il y avait aussi Manœuvre et Recherche, pas facile, j'ai pris Ground Control, c'est celui où je dois avoir des objets à la fin de la partie. Euh, c'est pas terrible, mais bon, c'est le seul où je suis à peu près sûr de faire un ou deux points. Et comme troisième série d'objectifs, j'ai pris les classiques, première tatane, dernière tatane, euh, tuer le seigneur de guerre et briser les lignes. Voilà. Okay présentation de la flotte ruche commander TV, vous l'avez déjà vu plusieurs fois à l'écran, euh, là elle revient sous une autre mouture puisque je vais bénéficier bah, du psychic awakening. Alors euh, j'ai une partie de mon armée euh, qui va être Kraken avec euh, le Swarmlord, un broodlord, deux packs de Vin stealer et euh, Digont. Voilà. Donc euh, l'aspect un peu masse, map control, agressivité. Et après, euh, vous allez avoir une deuxième partie de l'armée qui est basée euh, en détachement Chronos avec euh, le Neurotrop, le Tyrannid Prime. Euh, en troupe, on va avoir deux unités de Reaper Swarm et un gros pack de guerriers Tyrannides avec euh, canon Venom et, euh, et puis Crash Mort, sachant que on est avec un petit mix entre les épées d'os et puis les, euh, les petits fouets. Ensuite, on va avoir, donc toujours dans les attachements chronos, un petit peu l'aspect létalité de cette armée, avec une bonne grosse exocrine, euh, un pack de Hive Guard, de C Hive Guard, et euh, les, euh, un pack de 4 euh, zoanthropes. Ce qui nous fait une armée au total de 2000 points. Euh, je vais un petit peu jongler avec les sorts et le Psychic Awakening. Alors, en termes de sorts, euh, le Swarmlord va avoir la Catalyse, donc pourra passer le Feel No Pain sur un pack de 20 Steelers, ainsi que le nouveau sort Kraken qui va me permettre de relancer les charges. Le Broodlord, lui, va avoir l'horreur, donc pourra cibler l'unité, lui dire Toi, tu auras moins 1 pour toucher dès que tu vas tirer euh, ou tu vas te fighter au corps à corps. Et ensuite, euh, côté, euh, côté Chronos, donc le Neurotrope va avoir le nouveau sort euh, Chronos, donc qui va permettre de générer des touches supplémentaires sur des 6. Et, euh, et avec ça, il va aussi avoir une catalyse. Les Zoanthropes, quant à eux, auront aussi, euh, auront aussi le sort Chronos, le nouveau sort Chronos. En termes d'adaptation physiologique, je ne vais, de trait de, de trait de, vais pas avoir de trait de seigneur de guerre. Et du coup. Les guerriers tyrannides ignoreront la pa 1 et 2 et je vais utiliser un point de com euh, sur l'exocrine pour euh, la passer à 5 plus invulnérable. Et euh, valider son tableau de damage au double des points de vie qui lui restent lorsqu'elle est en profil dégressif. En termes de choix d'objectifs secondaires pour les missions ITC, j'ai pris euh, « Market for Death ». Donc je choisirai 4 unités et à chaque fois que j'en tuerai une, bah, je marque un point. Euh, sur les objectifs de « Map Control », donc les, les, euh, les objectifs de reconnaissance, j'ai choisi « King of the Hill ». Donc euh, je marque un point si j'ai deux unités à 9 pouces du centre de la table. Et euh, mon troisième objectif secondaire, j'ai choisi Recon, donc je marquerai un point si j'arrive à voir une unité sur chaque carte de table. Euh, voilà, on a fait le, on a fait le tour de, de, de mon armée, on a vu celle de Tildus. Euh, concrètement, euh, sur ce match-up, euh, je pense que Tildus a un avantage en létalité sur son armée. Euh, moi, j'ai un petit avantage en map control, donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de prendre deux objectifs secondaires en map control pour focaliser mon jeu plus sur ça, que sur la destruction et euh, en termes de en termes de game plan, bah, va vraiment falloir aussi que je joue sur les décors parce que bah, il a que les en gros il a que les deux Thunderfire qui tirent sans ligne de vue et euh, le Storm Raven qui va pouvoir venir me chercher euh, sur des angles de tir différents. Donc euh, je vais essayer un petit peu de jongler sur les décors, de faire la savonnette et puis euh, d'agresser euh, chirurgicalement là où il faut quand il faut. Euh, voilà. C'en est fait de la présentation des armées et je vous invite de suite à découvrir le scénario. Pour la partie d'aujourd'hui, nous allons jouer avec Tildus le scénario numéro 2 du Rules Pack ITC. Alors si vous souhaitez bah, découvrir plus en profondeur ces scénarios-là, on vous a mis dans la description de la vidéo... Euh, bah, la, la version française qui a été traduite par, euh, par Commodore TV. Euh, ensuite, en ce qui concerne le scénario, à proprement parler, vous allez avoir un objectif au centre euh, qui, qui est fixe dans le dans le descriptif du scénario et ensuite, quand on va choisir nos zones de déploiement respectifs, on va chacun poser un objectif et à la fin de chaque round, on met un point si on contrôle à la fois l'objectif du centre et à la fois l'objectif dans notre zone. Donc, euh, donc voilà, donc l'objectif central a quand même une certaine importance. Après, je vous rappelle que dans ces scénarios là, à la fin de chaque tour de joueur, euh, si on tient un objectif on met un point, si on a tué une unité adverse on remet un point et à la fin du tour de jeu, donc à la fin d'un round de bataille, euh, celui qui contrôle le plus d'objectifs remet un point et celui qui a détruit le plus d'unités remet un point. Donc voilà et euh, lors de la présentation de nos armées nous vous avons présenté nos objectifs secondaires. Vous avez tous les éléments en votre possession en ce qui concerne le scénario, je vous rappelle encore une fois que cette magnifique table est sponsorisée et fournie par My MyScenary. Tous les décors sont dans la description, vous avez le lien d'affiliation, vous avez les codes promo. C'était un bon vieux placement de produit. Allez, on attaque de suite la phase de déploiement. C'est parti pour le premier GD. Ce qui va se passer, c'est qu'on va jeter un GD, moi j'ai le dé rouge et Zildus a le dé jaune. Le gagnant va choisir... Ok, donc c'est euh, moi qui ai le, le dé rouge, je vais donc choisir qui est attaquant et qui est défenseur. Alors il faut savoir que si je décide de laisser Tildus défenseur, euh, du coup c'est lui qui va pouvoir jeter les dés pour déterminer la zone de déploiement. Il a une petite marge de manœuvre avec une relance et euh, quoi qu'il arrive, si je décide d'être attaquant, je me déploierai en premier et je jouerai en premier. Après à peu près 3h30 de réflexion, j'ai décidé d'être attaquant. Je vais donc déterminer Tildus en tant que défenseur. Il va donc jeter 2 dés. Sachant que moi clairement je vais avoir soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là. Mais surtout pas les autres. Hein. Donc il jette 2 dés, il n'a pas le droit d'avoir un double. Donc c'est le 2 et le 3. Donc le 2 c'est celui-ci et le 3. C'est ok, celui-ci. Bon, là. il voulait aucun des deux. Ça m'arrange pas mal. Donc, tu vas pouvoir choisir euh, celui que tu veux parmi ces deux déploiements. Euh, ouais. Tildus décide de choisir ce déploiement-là qui va lui laisser beaucoup plus de manœuvre, on va dire, plutôt que de se retrouver sur ce déploiement-là et devoir jouer en bulle derrière un gros objectif bloquant. Euh, donc, c'est moi l'attaquant. Je vais de ce pas aller me déployer en aube de guerre. Et tu choisis quel côté, du coup, euh, Tildus euh, c'est carrément symétrique. Ouais, c'est une, une table symétrique. Donc, Pique Nidou, c'est toi. Je vais, me mettre, je vais me mettre là. Ok. Donc, euh, je vais me déployer en premier, ici. Allez, j'ai fini mon déploiement. J'ai donc été l'attaquant. Tildus m'a imposé ce, ce côté-là. Euh, j'ai mis, euh, en gros, toute ma partie chronos... Euh, qui bénéficie de l'aura de mes Venom Tropes dans cette zone là, euh, tout simplement parce que euh, bah, l'objectif qui va essayer de contrôler, euh, c'est celui-là, donc je peux m'attendre à ce qu'ils mettent éventuellement un Thunderfire ou des unités un peu camping euh, sur cet objectif-là, donc bah, j'ai mis ma force de frappe ici, euh, et, euh, et puis après, bah, je me suis, euh, j gardé un, me suis posé un petit peu sur le centre avec des unités un petit peu de, de Gontas de la et après, euh, le Swarmlord et ses 40 potos Steelers, euh, de façon à, être, euh, à se projeter rapidement sur la map, et, euh, et, puis, euh, et puis voilà, on est pas mal. Donc je vais maintenant laisser la main à Tildus pour se déployer, et on se retrouve une fois qu'il est déployé Donc clairement, comme on peut le voir, l'objectif c'était de contrôler toute la table, hein, de me projeter partout... Donc clairement je me suis fait un dernier carré défensif Vraiment pas le choix Parce que de l'autre côté au nord-est Il euh, y a tout ce qu'il faut pour m'asmater de loin De me pulvériser tout ce qu'il y aura sur mon objectif Donc j'ai été obligé de l'abandonner Je peux pas me poser dessus, c'est pas possible Il va me rusher, tirer avec tout ce qu'il a L'exocrine, l'aveguard Donc je me suis mis le plus loin possible de sa ligne de tir Et j'ai choisi de me mettre du côté de la deuxième menace Donc les Stealers. Alors comment je me suis euh, placé L'objectif c'est qu'il ne me clique pas Donc j'ai mis deux rangées d'unités de, pour que s'il me clean celle-là, il puisse pas venir, il ne puisse pas venir me la cliquer et que je puisse derrière désengager ou même venir au cac s'il y a besoin. Euh, j'ai mis le Storm Raven devant, pas le Storm Raven, le répulseur devant, parce que s'il veut venir le charger, tant mieux. Et j'ai fait la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire que j'ai mis donc une unité d'un Il n'y a pas moyen qu'il puisse me décliquer, parce que j'ai bloqué toute forme de cliquage avec euh, mes centurions qui sont derrière. Donc a priori, euh, il ne me cliquera pas. Donc s'il envoie des stealers, ils vont mourir, sauf si j'ai raté quelque chose. Pas sur le premier tour en tout cas. Pas sur le premier tour en tout cas. Ouais. Euh, le Storm, euh, Talon, Raven là, en attendant d'aller euh, piner tout ce qui va... Euh, piner Je sais pas encore ce que je vais piner, on verra. <rire> <rire> euh, les Thunderfire, je les ai mis derrière au chaud pour viser euh, les stealers qui vont venir m'embêter ou autre chose. Et par contre, ce que je fais pas forcément souvent, j'ai mis tous les suppresseurs en FEP, les Inceptors classiques et puis le, le Chaplin en FEP. Voilà. J'en profite aussi pour dire que moi, j'ai mis mes, mais je l'ai pas dit dans mon, dans mon déploiement, j'ai mis mes sans en FEP. Et euh, puis voilà, on a, fait, on a fait le tour pour son déploiement. Ouais. Et au moment où on vous parle bim, je vous cale encore un placement de produit c'est qu'on a reçu de la part de l'atelier Torex magnifique, ce magnifique sidebar euh, voilà, pour l'étape de Warmer 40 ce qui nous permet d'avoir les réserves dans les starting blocks Alors, il faut savoir que Tildus veut mettre ses réserves là-bas parce que ici euh, ça, ça avait un impact psychologique, il avait l'impression que c'était sur la table donc du coup bah, ses réserves sont en mode agressif là on, on commence à rentrer dans le mind game euh, de, de, de l'état d'esprit du joueur et donc là clairement eux, ils, ça, ça dit qu'eux euh, ils, ils vont venir plutôt vers là-bas donc, euh, on va commencer pour le premier tour de jeu. Les hostilités commencent et je vais, en tant que bonne attaquant dans cette partie, euh, bah, me lancer pour le tour 1. Vous voyez dans la configuration dans laquelle je me trouve au début de mon tour et on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Allez, fin de ma phase de mouvement. Donc, globalement, je me suis un peu plus entassé dans ce décor-là euh, en allant gratter, euh, en me rapprochant du mur parce que bah, je ne pouvais pas au vu de ma, ma zone de déploiement. Donc, voilà, l'idée, c'est de me mettre, maximiser mes couverts. Là, cette unité-là, s'est positionnée ici et surtout, je vais venir aller chercher un double move avec mon Swarm Lord pour venir vraiment bien me réorganiser dans ce, dans ce couvert-là avec cette unité. Je suis venu capturer l'objectif 1 avec les Gaunt et mon personnage. Et ici, on est venu advance un petit peu partout. Euh, on, voilà, je suis, J'ai avancé. Je sais que globalement, pour l'instant, ces unités-là vont être mis dans le vent. Et euh, je n'ai pas envie de les exposer outre mesure. Donc, on commence à avancer. Alors, la phase de psy, euh, tout simplement, le Swarmlord euh, va balancer la catalyse sur le pack de Steeler qui est ici. Ça passe. Donc, le Broodlord ne peut pas jeter d'horreur puisqu'il a personne à porter. Euh, le Neurotrop... Euh, il a rien à lancer parce que de toute façon personne ne va tirer Donc en vérité j'ai pas d'autre sort à lancer que cette catalyse qui est passée Et, euh, et puis euh, et puis voilà donc j'ai fini ma phase de psy Pour ma phase de tir ça va être très simple puisque globalement tout est out of range ici J'ai juste comme je l'ai dit utilisé la capacité de mon Swarmlord pour me réagencer dans le décor et, euh, et puis, euh, et puis bah, globalement j'aurais fait, euh, fait ce que j'ai à faire et, euh, et puis on, on se retrouve pour la fin de mon tour. Et c'est fait, phase de tir terminée. Je, donc J'utilise mon double mouvement pour venir me replanquer bien au centre. Euh, et je vais finir globalement mon tour ici puisque j'ai pas de, de charge ni rien pour ce premier tour. J'ai décidé, donc comme Tildus vous l'expliquait, pour son, son déploiement, il a vraiment fait un gros blocos et j'ai vraiment pas envie d'aller m'en paler dedans. Parce que c'est perdre une unité pour pas grand chose. Euh, néanmoins, je finis le tour en contrôlant mon tour, en contrôlant un objectif, ce qui fait que je mets un point. Et, euh, et, euh, et pour l'instant, je contrôle l'objectif du centre. Euh, donc on verra si je le tiens à la fin du round de bataille. Et je vais donner la main à Tildus. Le Blocos Imperial Fist va se mettre en œuvre. On retrouve Tildus à la fin de sa phase de mouvement pour qu'il nous explique les différentes manœuvres qu'il a mis en place. Fin de la première phase de mouvement de Tildus, je te laisse commenter un petit peu les manœuvres stratégiques que mettent en place nos amis les Imperial Fists. Alors l'idée est très simple, faut que je me débarrasse de la première menace et tous les Steelers, donc j'ai l'intention de tous les raser. Le Storm Raven pour raser tout ce qu'il y a ici, au moins les Steelers. Euh, J'ai sorti un petit peu toutes mes unités pour être à portée de tir et de visuel de la deuxième unité Steeler okay, Pourquoi le pas euh, les gaunes qui sont au milieu, donc je, en fait je veux laver tout ce qui est sur le côté gauche Et je me suis mis évidemment hors de portée de tout ce qui va pouvoir me tirer au T2 en me mettant euh, à un pouce et plus de la distance de tir de son, de son armée Donc même au T2 il ne pourra pas me tirer dessus Phase de magie tu n'en as pas Non, Ok. Arrivé, phase 2 Phase de tir, tir. Allez c'est parti donc il filles. commence par évidemment faire tirer les unités qui ont le moins de ligne de vue ou le moins de portée Là en l'occurrence ce sont les incurseurs, les incurseurs qui sont là Et qui vont shooter sur les steelers. faut pas oublier que ces histoires là sont ceux qui ont le fil no pain à 5 Et pas de couvert, puis... et pas de couvert puisque... Okay. puisque puisque n'a pas fils Donc on est sur du 3 plus relance de tout ah, allez. Full reroll parce qu'il a son maître de chapitre qui est à portée Ça Mais c'était pas nécessaire 4, 30 30 30 30 30 30 30. 30. On est sur du 4 plus 4 plus relance des 1 ouais. Relance du 1 ça fait donc deux sauvegardes. Deux sauvegardes. Je suis sûr de l'invue A5 et euh, du Pain A5. Et j'ai un premier mort chez les Steelers. Un mort chez les Steelers pour cette escouade d'incursor. Ensuite. Eh ben Je vais faire tirer les Centurions, je pense. Allez, on envoie les Centurions. Ça va cracher du Bolter lourd. Donc, on Alors, en a... Lui, je l'avais mis à portée de eux, donc il les voit. Ok, il lui dans les Steelers. -il, il ne verra que les Gauntes qui sont là. La Gauntas Mananas ouais. Et lui, ne voit rien, c'est ça Et lui, il voit rien. Ok, ça roule. Premier euh, point de commandement claqué, enfin non parce que d'ailleurs tu en as claqué sur la phase de, de pré-game Mais euh, sur le champ de bataille les premiers points de com tombent Et c'est les centurions qui utilisent le stratagem imperial fist qui va faire maximiser en gros euh, Donc tu génères des touches supplémentaires sur sur du, six, hein. sur du sur, Mais tu, tu le fais déjà non Oui sur... mais ça génère encore une touche Ah d'accord donc en fait il va générer deux touches supplémentaires à chaque 6 pour toucher euh, Sur les tirs de bolter Donc euh, bah c'est parti C'est parti pour euh, la mélodie des, la mélodie des bolts 3, 4, 5, 6. Donc je tire avec le premier bolter lourd sur les Steelers qui sont ici. Yes! Allez, on y va, pas de 6. Tôt. Oh, c'est bien ça. Ouf. Donc ça fait 3 touches donc ça fait encore 9. 3, et encore 3. Ça, donc ça pique. Chouette. Et le 2, tu peux le relancer. Ça je relance pour refaire un 6. Et non. <rire> ça aurait été coquin. Oh, et 3, là, c'est sur, sur du 4. Ah, sur du 3, je crois, c'est du bolter lourd. 1, on est un petit, j'ai beaucoup trop de 2 là, ça me plaît pas du tout. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, paire moins 2. J'ai de la de... vue à 5 avec euh, les Steelers. Et euh, j'ai du Finno Pain à 5 comme j'ai ma Catalyse. Deux morts. Donc j'en avais déjà un, ça fait 3 morts dans l'unité. C'est joli hein. Et il y a l'autre qui tire dans les Gaunt, c'est ça Ouais, dans les gauntes. Donc on y va pour 6. Oui. pareil, Bolter lourd. Donc là, euh, je fais qu'un seul 6, donc ça me rajoute 2 touches. Euh, ça, ça passe. Ça, je relance. Faut que je refasse des 6 maintenant. Non, pas mieux. Là, on est sur du 1, du 3. Oui, sur du 3, plus. 3 plus. relance des 1. Et là, fait... c'est des morts nettes, puisque tu as ouais, de la PA. Ouais, ça. ça fait ouais. 5 morts. 5 morts euh, côté des gauntes. Première phase de tir pour le répulsor En termes de cible, full ratata euh, Là-dedans, sauf ces lance-grenades Qui ont une portée 18 et 10 coups qui ne sont pas à portée Et les gros canons qui vont Là-dedans, le gros canon, on va le faire tirer en premier C'est à moins 1 pour toucher, parce que je suis dans l'aura de mes Venom Trop, okay. donc ceux-là vont toucher sur du 4 plus C'est ça, 4 plus euh, euh, Le chapelle n'est pas encore là, donc on s'en fiche Donc 4 plus full reroll. Hop, tout passe Aïe, aïe, aïe, on de... est sur du 2 plus on, on, on est sur du gros 2 plus voilà. Et euh, moi, à PA moins, moins beaucoup. alors j'ai de la vue à 3 parce que je suis un, un gros, un gros zoanthrope des familles. Un vu à 3, j'en rate une. Je vais utiliser euh, un, ça, ça, fait 3 net de toute façon. Donc je vais utiliser un point de commandement et je vais sauver un, un, un euro trop. Donc j'en ai un qui meurt net, euh, propre, sans bavure. Et après, on va pouvoir faire partir le ratata du répulsor. Euh, yes. Et eh ben, C'est parti! Allez, les gros ratata, Alors, Alors, on commence par quoi? On commence par euh, le bolteur lourd jumelé, ça fait donc 6 tirs. Yes! Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on est sur du 3 plus euh, full reroll. Ça passe. Ça et du re 3 plus. et 3 plus relance D1. Donc ça fait 5 sauvegardes à PA-2. Et donc c'est toujours pareil: 5 plus 1 vu, pain à 5. C'est quand même bien ça, pas toutes ces sauvegardes. Ça fait 3 morts. Pour les bolters lourds. Ok, ensuite on a du bolter storm. De bolter storm j'en ai, j'en ai, j'en ai, ai qu'un. Non, j'en ai deux, pardon, bolter storm. Donc ça fait tir rapide. Ça deux. fait 8, du coup. Hop. Ça fait 8 tirs. J'en ai c'est tir rapide 2. Ah. Euh, si j'ai le tir rapide, ça fait quatre tirs. Ah ben non, faut être à... Euh... Non, faut que ça soit à porté ouais. Ou que tu n'es pas bougé. J'ai bougé, donc ça fait que 4 tirs. Yes, quatre tirs de bolter storm. Passe. Là ça blesse à 4 Relance des 1, parce qu'il y a le lieutenant deux Ça en fait 2 Je suis toujours sur de l'invue vue à 5 Et euh, du Finopane à 5 Et ben j'en ai sauvé 2, donc je suis toujours à 3 morts avec le répulsor Ok, donc maintenant on va tirer Avec euh, le canon gatling, donc là c'est 12 tirs Elle a sa pique 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bon, On y va toujours pareil On est sur du 3 plus reroll. Donc là heureusement qu'il n'y a pas Pissastérif ici Hop, tout passe, tout passe, full touche pour la gatling. On a la force de 5, on est sur du 3, plus. donc on est sur du 3. Il ouais, n'y ah, a, a pas assez de 2 à mon goût. Voilà. Ah là là, ça donc fait 10. Bah, J'ai toujours, euh, toujours la même ouais, chose, hein, ouais. donc 5 et 5. Oh, C'est cool. pas mal, j'en sauve 4 sur les invus et sur le Phenopane. Allez, max de 5. Yes. Ah, il n'y a pas, pas de masses. Ça fait 5 morts supplémentaires, le répulsor n'avait tué 3, on est à 8 morts pour le répulsor. Pour l'instant. Ok, maintenant euh, la mitrailleuse Ironclad, normalement j'en ai, ai, ma... ai qu'une. Ouais. Donc on est à 3 tirs d'Ironclad. Allez. Hop. C'est bon. On est sur une force de 4, on est sur du 4+. Euh, bah ça en fait une. En fait Donc, une. Moins deux. Toujours 5. Allez, un petit 5 là. Oui. Hop, ça, Ensuite, il y a l'iron-tête jumelé. Alors par contre, j'ai moins 1 parce que c'est pour tirer les... Oui. Ouais, ouais. Donc là, c'est 6 tirs, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est sur du 4 ⁇ Oui. Full reroll. C'est pas mal. C'est -ce pas de problème. Oh, c'est oui, propre. Force de 6, on est sur du 3 ⁇ relance des... 1. Ouais. Petit 2. Oh, ouais. Ça fait ouais. encore 4 sauvegardes à paire moins 2 Pour l'instant, je suis à 8 morts chez les Steelers. Allez, on va tenir encore, oh, oui, on reste à 8 morts chez les Steelers. Cochon Et je crois que j'ai tiré avec tout, ça y est Yes, et euh, du coup, bah, je vais enlever ah, arriver... les... lance-roquette, pardon, j'ai pas fini avec le lance-roquette hein. D'ailleurs, c'est pas mal de là-dessus, mais bon, trop tard, je l'ai fait D3 tirs, ça fait 3 tirs On est, pareil, moins 1 pour toucher les volants, donc là, on est sur du 4+, plus. roll. Une. donc ça fait force de 7 sur du 4, on sur est sur du... 3+, plus. Le... on lance des 1 Donc ça fait 2 sauvegardes à paire moins 2 Toujours sur de la A5. Et le petit Finopen A5 qui met la... ah, un mort en plus. Ça fait donc, euh, le répulseur a fini tirer et a tué 9 Steelers. Merci la catalyse. Allez, on continue le déchaînement de violence et de haine des Imperial Fist. Donc tous les ratatas, c'est-à-dire euh, Hurricane, Canon d'assaut et Bolter euh, euh, Lourd dans les Steelers. Et euh, bah, les missiles dans le Swarmland. C'est parti pour le... Storm Raven. Okay. Allez, lance missile dans Swarmlord Lord. Donc là, normalement, il, il devrait être un peu moins stable puisqu'il a plus de reroll à ah, ce stade-là, enfin sur, pour son véhicule. En du 6 ou 7 Un du 7, je suis sur du 3. Une sauvegarde à moins 4. Bah, hein. J'ai une invue à 4 parce que je suis un gros Swarmlord des familles et donc je perds trois PV nets. 3 PV net. 3 yes. Et maintenant, tout le reste. Tout le reste. Assaut, lourd, tout ce... yes. Alors, on commence par les 6 tirs de bolter Lourd. Hop. Euh, ici j'en passe quand même 4. Les 6 font pas les touches supplémentaires Si, bien joué. T'avais un 6. Ah oh, punaise, j'oublie depuis tout à l'heure de le faire. Même là-dessus j'ai oublié. Mais ah, c'est pas les bolteurs hein, lui. Euh, les les gatling. Le j'ai oublié de le faire. Ouais, c'est le bolter lourd. Ouais, effectivement. Merci de me faire penser. Et là ça fait donc 2 sauvegardes. 2 sauvegardes, on ouais, est sur le bolter lourd. Là pour le coup j'ai de... plus le fin donc là j'ai juste mon invue à 5. Et j'ai 2 morts sur le premier bac. Ok, ensuite euh, les 12 tirs de canon d'assaut. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On y va. Du 3 plus, tout ça c'est raté, mais c'est quand même pas mal. Du 3 plus, force de 6. Ouais. CV moyen. Donc 4 sauvegardes à moins 2. Un vu à 5, encore et toujours. 3 morts supplémentaires. J'en avais 2 d'abord, donc ça fait 5 morts chez les là. Ouais, super. Et puis maintenant on va mettre la, la fournée de Bolter. La petite fournée de Bolter Donc ça fait 12 chacun, ça fait 24 tirs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Et c'est pas 6 les Bolter hurricane Si mais à mi, -mi portée c'est le double Ah t'as mi-porté là ah, Ouais, je suis à 12 okay. 1, 2, 3, ça va 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Donc on est à 24 tirs qui touchent à 3 Qui génèrent des touches supplémentaires sur du 6 ouais, ben ça, Et euh, donc pas beaucoup de 6 Heureusement que t'as pas de reroll. Alors ici Un... ça fait 3 touches en plus Tac. Ça va c'est correct C'est bon. raisonnable Il bon. y a beaucoup d'as Ouais ça c'est pas bon Ça, ça et ça Ok, bon ça va, ça va, ça va, on a évité le drame ah, Force de 4 sur 4, 4 plus Donc ça fait... Ça aurait bon. pu être pire bon, C'est pas, pas fantastique hein. Allez, les invus à 5 de mes stealers. tu m'as tué 5 gars, ouais, j'aimerais oui. bien en perdre pas plus de 5 S'il vous plaît, dieu de la flotte ruche, pas plus de 5 Eh ben écoute, il suffisait de le demander puisque j'en repère 5 Et du coup, j'ai reste... perdu 10 stealers sur mon pack qui est là-bas et donc, on finit, la, on finit la phase de tir de Tildus avec les Thunderfire qui vont essayer de, bah de, de laver un maximum les, les Steelers. Et c'est parti. Donc, le premier Thunderfire va tirer dans ce pack de Steelers qui est à 8. Okay. Donc, euh, 4 des 3 tirs. Allez, du costaud là. Oh, c'est nul. C'est bien, c'est bien, bien. Ça fait 4 tirs. Ça fait 1, ça 2, fait euh, ouais. 3, 4. Ça fait euh, 3, 2, 4. 2, 4, ouais, ça 6. fait 6. Ça fait 6 tirs. C'est nul. C'est nul là. Allez 2 ⁇ tu touches à 2 ⁇ Pourquoi t'as la full reroll là Parce que je suis toujours à portée de mon okay. chapitre. Ok ça marche. Donc 2 ⁇ tac, full reroll là. Ça passe tout. Okay. Force de 5, on est sur du 3 mais pas en lance d'un parce que le lieutenant il oui. est trop loin Donc ça fait quand même 4 sauvegardes, AP1-2, 3 je sais pas. On est toujours sur de l'invue à 5 et on est toujours sur du fil no pain à 5. Ah ça fait 2 morts. Ils sont plus que 6. Le deuxième Thunderfire utilise deux points de commandement pour faire deux tirs, enfin pour tirer une, une deuxième fois. Et euh, la, la première salve, il va euh, cibler le, les Steelers qui sont là-bas derrière, qui sont encore 10. Et la deuxième salve, il verra. Il verra. Euh, verra. C'est ah, mieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tac. Donc 1, 2, 3, 4. On y va. 2 plus full reroll, ça passe. 3 plus. C'est pas mal. Donc ça fait 6 au garde à moins 2. Et on est toujours sur mon avis de sealer à 5. Et j'en perds 4. Ok. Donc ils sont plus que 6. Et ben la deuxième, je vais faire sur. Euh, je vais faire là-bas. Ok. Sur ceux qui sont là-bas. D'accord Parce que, parce que, parce que, parce que, parce que, c'est ce qui me paraît mieux. Je vais les finir là-bas. On y va, c'est joli aussi. Donc 6, 7, 8, 9. Pareil que tout à l'heure. Ouais. 6, hein, 7, 8, 9. 5. 1, 2, 3, 4. On y va donc, 2 plus relance 2, tout, tout passe. On est sur du 3 plus relance 2, rien du tout. C'est sympatoche. 6 sauvegardes, pareil. Allez, 1 vu à 5. J'en sauve 2, bah, c'est les 2 qui survivent dans l'unité. Et euh, bah, ils sont plus que 2 là-bas derrière leur murée. Donc, fin du tour de Tildus. Je laisse commenter euh, la manœuvre. Ça t'a plu, ça t'a pas plu. Alors, moyen, je suis content parce que la menace de Steelers est vachement amoindrie. Il y ah, en a que 2 ouais. et 6, donc ça, eux, ils m'embêteront plus. Par contre clairement j'avais quand même première tatane et puis au moins tuer une unité que j'ai pas réussi à faire Donc il euh, y avait deux points pas trop compliqués à faire que j'ai raté Mais euh, bon le plus important c'est qu'en début de game je me suis débarrassé d'une menace qui est quand même les, les, styleurs. les styleurs, oui. Donc toi à la fin de ton tour tu ne détruis pas d'unité et, je... et tu ne tiens pas d'objectif Donc ce qui fait que euh, et tu fais pas d'objectif secondaire Ce qui fait qu'à la fin euh, du round moi je vais mettre un point supplémentaire parce que euh, je tiens l'objectif du centre et le mien donc et je vais mettre un point supplémentaire parce que je tiens plus d'objectifs, toi, toi tu n'en tiens pas, pas Donc je passe à 3 euh, à la fin du tour et 0 côté, euh, côté Imperial Fist Néanmoins ce qui est intéressant de noter euh, et notamment sur la létalité de, de ce qui est euh, Marines et là en l'occurrence Imperial Fist C'est qu'on voit qu'avec euh, quasiment 1500 points d'armée, on peut dire que tu as 500 points en réserve là je pense oh, ouais, ouais. Tu as à peu près 500 points en réserve avec 1500 points d'armée euh, sans avoir à se mettre en difficulté, c'est-à-dire avec des Thunderfire qui ne bougent pas, euh, un Repulsor qui n'a pas beaucoup bougé donc il peut garder ses bulles, etc. etc. Il enlève euh, quasiment 500 points d'armée sans prendre trop de risques. Euh, et, euh, et ça, c'est relativement embêtant pour moi. Donc, euh, donc euh, voilà, On va, je vais donc attaquer mon deuxième tour de jeu. Début de mon deuxième tour, je vais donc euh, essayer de marquer des points, parce que comme vous l'avez compris, je risque de pas de vivre très longtemps euh, sur cette partie. Euh, je vais essayer de marquer un maximum de points dans la mesure du possible. On se retrouve à la fin de ma deuxième phase de mouvement. Et donc, fin de mon bah, phase de mouvement du tour 2, alors euh, là c'est pour le coup sur la phase de déploiement c'est plus Styldus qui a un petit peu saigné du nez pour euh, trouver sa configuration. Là c'est moi qui vais commencer à saigner du nez me dire comment je vais gérer cette partie. Ceci étant, ce que j'ai fait, euh, mon objectif euh, subséquent euh, à la phase nommée, c'est de me dire que euh, je vais avancer quand même les Steelers avant qu'ils meurent de façon à pouvoir taper quelque chose. Ma priorité va être cette unité là puisque euh, elle est marquée sur mes secondaires, j'aimerais bien la tuer. J'ai quand même amené, donc l'idée aussi c'était de récupérer euh, un quart de table de... pour marquer mon Recon. Donc j'ai une unité de... de petit Reaper Swarm qui est venu se positionner là sur mon objectif. Euh, j'ai une autre unité de Reaper Swarm qui est venu se positionner là derrière euh, pour protéger le l'ordre d'éventuels tirs et notamment de lui là, ce gros canon. Les Gones font pareil en fait, c'est des screens pour que je puisse tenir toujours l'objectif central. Et, euh, et puis après ici bah, j'ai avancé, euh, avancé tranquillement. Euh, toujours dans l'optique bah, de, de, de contrôler les 4 cartes de table et, euh, et puis euh, les objectifs. Voilà. Sachant que là, je vais pouvoir tataner un tout petit peu avec mes stealers en espérant pas me cuter sur les phases de bagarre. Et je passe immédiatement à la phase de magie. Le Swarmlord va s'envoyer, la catalyse sur lui-même, ça passe sur du 6 Oh, ça passe euh, Il a donc un de pain à 5, parce que je pense qu'il va être l'objet de certaines tirs, certains tirs adverses. Euh, D'ailleurs, il a perdu 3 PV au tour précédent. Là, il va passer la déferente sur lui-même, parce qu'il a advance et qu'il veut charger. Ça passe sur du 6, et on est bon aussi. Et le broodlord qui est ici, va jeter l'horreur sur le châssis, qui passe aussi sur du 6. L'idée étant de lui caler le moins 1 pour être touché. C'est le cas. Euh, donc, le... C'est ce... 18 ou 24 hein. C'est 24. 24. Okay. Donc euh, lui va pouvoir, euh, il a moins 1 pour toucher et après de ce côté là, bah, le sort chronos n'a aucun intérêt ici puisque personne ne va tirer, le smite n'a aucun intérêt ici puisque j'ai personne à porter, donc de manière générale euh, ma phase de psy est terminée et je vais passer à ma phase de tir qui va consister à faire un double move avec le Swarmland. J'ai donc fait un, un deuxième phase, de, j'ai donc fait grâce à son propre mouvement, il a rebougé et il a ré il a fait 6, il vient donc se positionner tel un héros de son peuple. Euh, jaillissant des ombres, euh, ici, pour charger, et je passe immédiatement à ma phase de charge. Et il va donc charger, prendre quelques tirs de, co de contre-charge, euh, évidemment, il va charger euh, les deux unités qui sont ici même. Et même à 12 pouces, est-ce que je peux pas me gaver Un petit peu. Euh, il a quoi comme tir, euh, Tormund euh, Il a un boltard de mètre. Je crois que c'est deux tirs, PA-1. Je vais je déclarer lui aussi en charge. Non, non, c'est un fusil automatique, donc c'est Asso 3, force 4. Donc, je vais charger les deux unités qui sont là, ainsi que Golgobut. Il a fait ses tir de contre-charge, il m'a enlevé 2 PV, donc je suis toujours pas en dégressif. Et ce que je vais faire, c'est que surtout, je vais contacter les deux unités. Euh, et euh, je vais venir me mettre, bon, voilà. Euh, je vais venir contacter les deux unités pour pouvoir taper sur l'une ou sur l'autre, comme, comme bon, me semble. Et ensuite, je vais faire charger ce pack de Steelers-là. Euh, et, euh, et ils vont faire leur charge de suite. Donc, ils vont déclarer en charge... Les deux packs parce que ça mange pas de pain, de toute façon ils peuvent plus tirer en Overwatch. Et éventuellement à 12 pouces, euh, je vais aussi déclarer en charge euh, le. Comment il s'appelle déjà ton gars ouais. Jean-Jacques, Je vais déclarer en charge Boréast euh, qui lui pour le coup pourra retirer. Euh, il, va, il va pouvoir retirer puisqu'il me voit. Euh, grand bien lui face. Oh ouais bon il va on recommence 3 tirs. Euh, pas de 6, oui. mais je peux tout relancer. Ah non, pas de 6, pas de 6 force de 4, relance raté, une sauvegarde aïe aïe aïe aïe le Stealer de la honte je voulais pas qu'il meure celui là ils sont plus que 5, bon bref c'est pas grave et du coup maintenant il va charger allez là on y croit, on veut un gros G. on est sur du euh, 6 de charge double 6 pour la charge Allez et les deux glands là que j'aurais jamais dû sortir de leur, euh, de, leur euh, de leur de leur tour à ras, charge à 12 sur un gros double 6. Ah oh là là, il y en avait... Oh, j'ai vu le 6, j'ai commencé à faire... Ah, je, un peu. ah je, je claque un point de commandement. J'en je, je euh, ai combien J'en ai 10, c'est très très greedy. Non, je ne suis pas de point de commandement. Je ne suis pas de point de commandement. <rire> ok. Alors, je vais taper. Allez, la grosse bagarre. Du coup, les Steelers vont attaquer en premier et vont tout mettre sur cette unité là. Euh, et, puis, euh, et puis, ils sont contents. Donc, je vais euh, taper avec ma paire moins 1. Donc, je vais toucher à 3. Et je vais blesser à 4. Et euh, voilà. Donc, moi, je ne génère pas de touches supplémentaires sur les 6, malheureusement. C'est pas mal. Bon, en vérité, j'ai 15 taqués. Bon, ça va, c'est pas mal. Et après, sur du 4. Allez, les gars. Et sur les 6, les 6 sont de la paire moins 4. Donc, les 6, c'est les pv. Ah, oh, c'est pas beau. Ah, il n'y a pas de 6. Oh, il n'y a pas de 6. Eh bien, écoute, il y en a 4 qui passent. Ça fait 4 sauvegardes à 4. Tu m'en 2 tu as des de moins 1, c'est ça Tu 1 PV. Je mets un petit Tu avais 4 sauvegardes à faire. Je crois que j'en ai fait 2. Pardon j'ai cru que j'en avais... Oui, pardon. Voilà, donc j'en perds un net. moi. Et bah, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais enlever lui. Ok, je vais faire un mouvement de piline avec mes Steelers. Yes, alors j'ai attaqué avec mes stealers, j'ai réussi à tuer un mec et je me suis grabé sur ce gars là qui va me permettre de rester au chaud au corps à corps s'il m'en tue pas trop parce que ça tape quand même, c'est du primaris, ça envoie, de, ça envoie du bois bon. Je vais donc taper avec mon Swarmlord et je vais utiliser, je vais m'assurer euh, quelque chose Je vais utiliser un point de com et je vais relancer automatiquement les blessures sur euh, le Swarmlord Et, euh, et donc voilà, donc, je vais l'activer, euh, l'idée étant pour le coup de venir me contacter un maximum sur lui Ici, mince. ici, ici, me barrer globalement de eux. Et euh, il va taper, je vais tout mettre sur eux, donc je te touche à 2 ⁇ J'ai 6 attaques de sabre, les sabres qui piquent et, euh, et, euh, et une attaque de queue. Oh, c'est pas bon. Oh putain. Yes. Je vais utiliser un point de com pour relancer ça. Oh, c'est pas oh bon. Oh là là. Je te, je te oh le désespoir com. total. Il va pas me les laver. Euh, ouais, c'est très très moche. Ouais. C'est très très moche. Euh, et puis bah blesse à 2+. T'as force de combien hein euh, ouais. Je force 8. Ouais. Blesse à 2+, relançable. Ok. Alors, il n'y a pas de 6, donc je fais pas de mortal. Et euh, ça, c'est PA-3 à 3 flat. Et euh, ça, c'est euh, pas de PA. Et c'est D3 damage. Ok. Donc tu fais d'abord le D3 on fait dans quel sens euh, Fais donc les, les invus là. A6. Fais pas les invus à 6 c'est les save à 6 d'ailleurs. Bon, bah, on y va. Allez moi je suis en moyenne. Donc c'est dégâts 3. C'est 3 flats, c'est du mort Donc, tu en du mort net. Un et 2, on va pas te laisser passer. Ouais. Et après une petite sauvegarde normale. Te passe. Euh, ça fait plaisir quand le Swarmlord il tue de Marines, ah. ça pique un peu les yeux quand même. Et du coup tu vas pouvoir tu vas pouvoir taper. Avec ça euh... va tout le monde. Enfin, avec tout, tout le monde, oh, Avec ouais, tout, cool. tout le monde. Donc ici lui, moi je veux me débarrasser des stealers. Allez, donc du coup, on arrive à la fin de la phase de corps à corps. Il m'a quand même enlevé un PV sur mon Swarmlord et un Stealer en, en riposteur. Donc ça va, ça a été correct. Euh, néanmoins, ce que je vais faire et ce qui est important, c'est que je vais utiliser 3.com pour retaper avec mon Swarmlord. L'idée, pour le coup, là, ça va être... Donc, je pensais être vraiment plus létal, donc ça n'a pas été le cas. Je vais taper sur eux. J'espère tuer 3 Marines avec attaques du Swarmlord. Bon, a priori, ça passe. Hein. Et après, je vais peel in. L'idée, c'est de venir contacter eux, qui sont bloqués au corps à corps, ce qui fait que le swarm lance va rester bloqué au corps à corps sur le prochain tour. Donc, c'est ça l'idée de la manœuvre. Euh, maintenant, il faut que je tue 3 marines. <rire> et là, euh, on est dans des bails un peu sombres. Allez, allez, allez. allez. Alors, je vais mettre le dé blanc pour la petite queue. Je vais essayer de pas faire 3000 as. Allez, sur du 2 plus. L'as de là, monsieur. là je ne relance pas, je m'en fous. Oh, c'est beaucoup mieux. Euh, oh, c'est beaucoup mieux, là. Et là, on est sur de la blessure à 2 plus. Euh, oh, là, rirole les as. Et euh, noce, là. Ah, c'est pas mal. Ouais, ah, C'est pas mal, ça. on est sur 6 save à 6, sachant que euh, une save ratée est égal à mort. Normalement, tu ne fais <rire> pas 4 save à 6. Oh putain, il m'a fait flipper. Bon, c'est réglé. Ouais, Ils ont 3 et... dégâts chacun. Ouais. Plaf hein. Et du coup, je vais, comme je l'ai comme, comme dit succinctement précédemment, je vais venir piline ici. Euh, pour, pour finir la phase au corps à corps. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai tué aussi une unité qui était marquée. puisque eux étaient marqués, il fallait que ouais. je les tue. Euh, donc, je finis mon tour là-dessus. As, as, as... Oui, et le tour n'est pas fini. Ah. Parce que je ne peux pas rester comme ça. Donc, je pense que je vais claquer mes trois points de com pour taper une deuxième fois. Parce que j'ai le droit de taper une deuxième fois en phase de cac. As ça oh, Ouais, je Oui, j'ai vérifié. En phase de cac, à la fin d'une phase de combat, je peux réactiver une unité pour la faire taper. Ça me coûte 3 PC. Parce que si je le fais avec eux... Si j'arrive à faire un jet décorrect moins pourri que tout à l'heure, je peux me débarrasser des stylers et désengager. Ouais. Sinon c'est la merde. Donc là tu vas m'obliger à claquer 3 points de com. Parce que sinon après tu... C'est la louche quoi. Donc ouais, allez, 3. Je, 3. Vais, points ouais, je vais claquer 3 points de com pour me débarrasser des stylers et me dégraber. Et bon on y va, 3 plus full reroll. Donc heureusement il y a le full reroll parce que c'est franchement pas bon. On est sur du 4. Ah c'est un... la petite 4 Allez allez allez allez. Oh là là Il n'y en a qu'une qui passe Ah putain t'as la rirole des as Ouais, allez j'en ai qu'un seul. Oh j'en ai qu'un. Oh. Sachant qu'il faut que t'en rates une. Oh, oh yes fun fun fun fun. Oh ça pue 3 points de com pour rien. Oh là là, là tu m'as fait suer. Euh, du coup, ce qui se passe, c'est que euh, il a pas réussi à me tuer. Il fallait qu'il tue un stealer pour se dégraber, c'est pas le cas. Yeah. donc là je vais être au chaud, au corps à corps euh, pour cette phase là, bien que il euh, y a quand même des bails un peu sombres puisque lui a réussi à lui tout seul avec ses trois attaques à enlever 2 PV sur le ouais, ce qui est... surréaliste comme ce corps, qui à corps pique, ce qui pique un peu les oh, yeux oui, néanmoins on arrive à la fin de mon tour j'ai quand même détruit une unité qui était celle-ci et je tiens un objectif qui est celui-là donc je mets mes deux points d'objectif sur le tour de plus j'ai fait euh, un objectif sur le mince euh, sur les unités marquées Donc puisque celle-ci était marquée Donc ouais. du coup je mets un point sur mes secondaires Et euh, j'ai une unité dans chaque quart de table Donc je mets un point sur mon Recon Et comme j'ai euh, deux unités au centre de la table Avec les Gaunt et le Broodlord Je remets un point de secondaire Donc en fait je mets un point sur mes trois secondaires Et, euh, et je vais passer la main à Tildus Pour son tour 2 euh, Heureusement, heureusement Que j'ai réussi à rester au close là Ça Parce que sinon a... c'était euh, beaucoup moins drôle pour moi Donc, euh, donc là voilà alors dans l'idée, euh, je suis quand même plus létal que lui, je me sens pas forcément en danger d'un point de vue létalité, mais clairement il est en train de s'envoler au score. Il faut absolument que je remonte la barre. Donc je vais essayer de faire venir une petite unité ici pour au moins scorer un point pour prendre un objet. Euh, je vais essayer de cleaner ici euh, les swarms, les. On ça là, les Reaper Swarm. Les Reaper Swarm, peut-être même les charger pour essayer de récupérer cet objet pour en avoir deux et avoir le point. Euh, d'objectifs sur le fait que j'aurai plus d'objets que lui. Il faut absolument que je finisse les steelers pour avoir encore deux points d'objets de, parce que je les ai marqués. Voilà en gros, il faut que je commence à me mettre un peu sur la table pour scorer un objectif, à sacrifier des unités par-ci par-là, sachant que ce gros paquet là me fait vraiment peur d'un point de vue de donc tout ce qui va venir ici scorer va mourir. Il ne faut pas que j'envoie n'importe quoi. Alors j'ai mis une éternité à savoir ce que j'allais faire parce que c'est quand même très compliqué comme situation. Donc j'ai fait venir le piu, -piu ici. Euh, pour essayer de, de one-shot le Seigneur de Guerre, sauf que sur son Seigneur de Guerre, son perso qui est sur l'objet il y a quand même des unités à péter avant, donc on verra avec le Thunderfire si j'y arrive, notamment ici sur cet objectif-là. Euh, j'ai fait arriver de mes faibles des suppresseurs ici, pour avoir un peu plus d'appui-feu, pour pouvoir euh, commencer à tirer là-bas sur les euh, guerriers de que j'ai embarqués en plus. J'ai mis en unité sacrifice, pour scorer un point en éternal ma deuxième unité de suppresseur là, pour tenir un objet peut-être même deux, avec un peu, non pas deux c'est pas possible, mais au moins un. Ils vont essayer de faire une petite salve aussi là-dessus, puis après ils vont mourir. Et puis j'ai rapproché un petit peu mes centurions pour avoir de quoi euh, de quoi tirer. J'ai gardé en fep. Gardé en FEP euh, mes Inceptors et mon Chaplain, Parce que franchement, je ne sais pas encore où les faire venir. Il faut que j'attende le troisième tour. Alors on y va, on va commencer par les suppressors. Hein. Ils sont là pour mourir, mais avant j'espère qu'ils vont faire quelques petits dégâts donc, sur les Tyrannides. Si tirs, force de touche sur 4+. Tu, as moins un, ouais, tu comptes le moins 1. Tu as compté ton moins 1 pour toucher euh, J'ai un moins 1 de base parce que j'arrive en fait. Donc tu as un deuxième moins 1 parce que je suis dedans. Ah, mais bien, on est ouais. sur du 5+. Plus. Plus. Ouais, oui. donc, ils sont vraiment là pour, pour essayer de faire quelques petites choses. Deux sauvegardes à moins 2. De... Euh, j'ai des saves à 4 de base. Donc c'est des saves qui passent à 6. Euh, sauf que j'ignore la PA 1 et 2. Puisque c'est dans l'adaptation biologique que je leur ai payé. Oh, donc du coup j'ai ma sauvegarde à 4 de, de base. Euh, c'est des dégâts 2. Donc quoi qu'il arrive, ça ne peut pas en tuer plus d'un. Bah ça on tue hein. voilà. Pouf, net. Net, pré, pré Ok, lui est mort. Donc ah oui. les 5 qui sont okay. là vont tirer sur les petits Gontins. La seconde en soyons On y va. Sur du 3. Ouais, full reroll parce que je suis à 9 pouces. Ici tout va bien. Force de 4, en du 3. Oui. Du 3, plus. Euh, le lieutenant est trop loin, donc 3 sauvegardes. C'est de la PA-1, si je ne dis pas de bêtises. PA -1, moins 1, donc oui. euh, j'ai de la sais... save à 6. Et alors la particularité, on n'en a pas parlé encore jusqu'à présent, mais une des particularités de l'Imperial Fist, c'est que tu ignores les couverts de manière tout à fait générale. Donc normalement, je pourrais pu envisager une sauvegarde à 6 de couverts, mais il les ignore. Donc les Gauntes, j'ai donc... Morts. Morts. Okay. donc 3 morts sur les, les petits Gauntas euh, des familles. Alors les Bolter Hurricane vont tirer ici. Ouais. Et les Bolter Loup vont tirer là. Ok. J'ai même pas de quoi faire mon triple d'AKA, donc c'est vraiment du tir direct. Hein. Sans, sans bonus. Allez, ah, le monde veut te voir te cuter. Bon, j'ai enfin nettoyé donc, les gones qui étaient ici. Je vais pouvoir cibler le Broodlord avec mon petit pupio. J'ai tué les Steelers qui sont ici, donc j'ai fait un petit peu le ménage. Par contre, est-ce que je suis assez bête Eh oui, j'ai fait une bêtise. Je pourrais pas le cibler. J'ai été bête. Parce que j'ai laissé les... Les petites bébêtes ici. Je n'ai pas réfléchi, je les bougeais trop vite là-bas. Et j'avais prévu de les faire fêper ici pour tirer. Donc c'est ma faute, tant pis, j'ai oublié quelque chose de très important. Euh, maintenant je vais faire tirer donc les Thunder. Ah oui, les Thunder, ils vont pouvoir finir là-bas. C'est ça que j'avais prévu. Je savais bien qu'il manquait quelque chose dans mon équation. Alors, le premier Thunderfire va tirer sur les répertoires hein. ici. Allez. Pour que je puisse avec lui le, déclencher les, les tirs sur le bois. Voilà. Ok. 4 des 3 tirs. On est bon, ouais, donc ça fait ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, 8 tirs. 1, 2, 3, 4. Par contre, enfin, j'ose croire que tu as 0 bulle de reroll, c'est ça Oh, est-ce que je suis assez con pour l'avoir bougé alors que je voulais laisser à côté Ouais, tu as 0 bulle de J'ai fait n'importe quoi. La fatigue me l'a fait le déplacer ici, c'est complètement con. Bah, tu l'as rapproché pour le corps à corps, non hein Non, même Et pas. Même pas Oui, mais euh, je... On essayer les, les Ouais, j'aurais voulu le mettre à portée de tir, tu vois. Tant pis. On est sur du 2 Ouais. Ça devrait quand même le faire. Hein. Ouais. Donc même si j'ai pas le relance du 1. On est sur du 3. Plus. 3. Plus. Donc ça fait 4 sauvegardes. Et as P à PA-1. Donc j'ai pas de sauvegarde vu que a aussi découvert avec thunder Thunderfire. Euh, ce qui me fait un socle et un PV. On y va pour les 4 des 3 tirs, c'est mieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. 7, 8, 9, c'est bon. 5, 1, 2, 3, 4. Euh, J'en fais quand même 2. Là, c'est encore sur du 3. Donc 4, 4 PV. Donc tu les tues pas puisque tu fais 4 PV, donc lui il lui en restait 2, donc tu enlèves 2 et lui il perd 2 PV, donc il reste un reaper swarm à 1 PV. Eh bah ça suffira pas. Alors je vais tirer sur les suppresseurs, les 3 qui sont là, sur les tyrannides, guerriers de tyrannides. Il faut savoir c'est des auto-canons et donc il y a 48 de portée quand même, ça couvre voilà. plutôt bien la map. Donc on y va sur du 5, parce que j'ai moins 1, je viens d'arriver de. Oui. Euh, moins 1 parce qu'ils ont une petite règle. Par contre, tu rerolls parce que tu as euh, Jean-Jacques. Donc, full reroll. Hop. Bon, j'en passe quand même 4. 4 c'est propre. 3 relance des 1. C'est voilà. pas nécessaire. Euh, et bien. moi j'ai toujours ma save à 4 puisque euh, j'ignore l'APA. Et on espère que ça va survivre. On en est pas mal. Ça nous fait 2 PV sur un Gadjo. Joli. Alors, je vais tirer avec le laser à destruction. Le, si canon il, a, destruction le canon à, euh, destruction, le à destruction. Et je vais continuer de tirer sur les Galatia Iranida. Alors, il faut savoir que euh, j'ai passé tout à l'heure l'horreur avec euh, mon broodlord sur le châssis, justement. Donc, il a moins 1 grâce à l'horreur. Et en plus, il a moins 1 grâce au venom Trump. Donc, il a moins 2. Et il est dans l'aura de Jean-Jacques. Donc, 5 plus full, full reroll. Donc, on y va pour du 5 plus full reroll. J'en passe au moins 2. à ah, sa pique. J'en passe que 2. Ok, que 2 on est sur du 2+, relance des 1, donc 2 sauvegardes à moins beaucoup. Bah C'est de la paix à moins 4, je crois. Ouais, de toute façon donc Là, je... là c'est simple. J'en ai un qui fait 3 PV, donc il me tue celui qui était déjà amoché. Et le deuxième qui m'en tue un deuxième net, puisque le canon en destruction fait minimum 3 PV. Donc, je suis obligé d'en perdre un deuxième. Du coup, je vais enlever Jojo l'artichaut, qui est juste ici. Alors, avec lui, bah, je ne peux pas cibler lui, euh, lui parce que... Il y a eux qui sont un peu plus près, J'ai pas réussi à les terminer, tant pis pour moi. Alors comme j'ai dit, je vais tirer avec tout ce que j'ai ici sur euh, les, Venentropes. les Venentropes, ce qui est très malin, parce que comme ça, si j'arrive à les défoncer, il n'y aura plus le moins 1 pour toucher tout ce qu'il y a autour. Ok. Avec un petit peu de réflexion. On y va. Bolter lourd, A4+. C'est pas mal. Un Daka, c'est oui. du Bolter. Euh, endurance. Endu 4, sur du 3. Du 3. Donc ça fait 4 sauvegardes à moins 1. 6, j'ai une save à 5 de base donc c'est de la save à 6. Donc j'en ai un qui meurt. Hop, ensuite donc j'avais dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, les canons d'assaut. Oui. Sur du 4. Oh, plus. On y va, sur du 4, plus c'est très bon. Ouais. Hop Il y en a une. C'est canon d'assaut c'est PA-1, moins 2. PA-1. PA-1. PA-1, donc j'ai une save à une petite save à 6. Non, ça fait un PV supplémentaire sur un Vélomtrop. Bon, les deux lance-missiles. Allez, ça mange pas de pain. Ça ne touche pas. Si. Ah, oh, t'as moins un pour me toucher. Oui, c'est vrai. Et ensuite, je vais finir avec le. Le euh, Bolter Hurricane que, que t'as pas fait Recon. encore. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes. Sur du 4 Ce qui est pas mal. Et là, on est sur du 4 plus encore. Bon. Et là, je pour le coup, euh, j'ai ma sauvegarde à 5. Père moins 1. Euh, j'ai ma sauvegarde à 6. Il faut que je sauve au moins... Il faut que je fasse au moins un 6 sur ces 5 D pour sauver un Venom Trop. Puisqu'il ne me reste plus que 5 PV de Venom Trop et j'ai 5 D. Allez, un petit 6. Oh, c'est ça va. Ça va, ça va, bon. Donc il y en a un qui meurt et lui qui reste à 2 un... à PV, donc il a perdu qu'un PV. Voilà, tac. Ici, donc j'ai encore mon petit Venom Trop qui est là et qui peut diffuser son aura sa brumisation de Synapse. Ok, sinon, bah, j'ai rien d'autre à porter, donc on va passer à la phase de cac. Alors le tout pour le tout, j'ai changé d'idée. Les deux ici vont charger à la fois les Steelers et à la fois le, le soir... Round. Round. À qui reste 4 PV à Qui reste 4 PV. Hein. Ça, là, ça prend des risques. Donc, le lieutenant 5... Pas suffisant ça pour le soir blanc. Ouais, ça suffira pas. Donc, au moins, lui, il va pouvoir aller... Voir tataner du stealer. Le stealer. Et puis là, euh, on est sur du... Je suis à 9. Ouais, à 8. Ça ça 8 ce Ouais. 7, ça suffira pas. Donc, on va aller tataner du stealer. Tant pis. Hop. Eh ben, c'est bah, bah, toi qui engage. Bon, comme prévu, le lieutenant a lavé les stealers qui restaient. Tant mieux, c'est propre, c'est bien. Enfin, comme prévu, c'était quand même gourmand. Ah, euh, oui, c'était gourmand, mais ils sont passés crâne. Et donc j'en profite pour refaire mon engagement avec eux, pour essayer de venir tataner le soir -mordre. Allez, on s'y colle. Hop, hop, et hop. Et hop. Donc je n'ai pas chargé, donc ah, j'ai pas le petit, pas bonus. Ton petit euh, battle shock ouais. en plus là. Donc, par contre, ils ont quand même deux attaques chacun. Donc oui, il fait et 8 le, et, le et un... 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Et puis maintenant, il faut cheater les dés. 3 plus on y va. 3 plus full reroll. Alors lui, il est cassé à lancer. Allez, c'est presque du fou. C'est presque du fou. On est sur 8 touches et on est sur du 5 pour blesse. 5 et à la reroll des... des as. J'en passe 2. Et as un petit as. Et ça suffira pas. Et ça ouais, fait 2 sauvegardes. Et puis, autant te dire que je compte quand même les sauvegarder à base de 3 plus. Ouais. Donc, et, euh, je suis toujours sous fil pain à 5. Euh... Je vais utiliser un point de com et je vais relancer ce jet. Ok, et ça m'a claqué un point de com. Joli. Et euh, maintenant, je vais pouvoir riposter. Donc, euh, le Swarm Lord a la particularité. C'est que euh, lui, quand il baisse en PV, il ne perd pas en CC, il ne perd pas en, en, en, euh, sur certaines capacités, il perd en force et en nombre d'attaques. Donc là, en gros, pas, je passe à une attaque en moins et je passe à, à, à un point de force en moins, ce qui fait que je ne te blesserai plus que sur du 3+. Par contre, j'ai toujours ma petite attaque de queue. Donc je te touche sur du 2+, ok, et je te blesse maintenant sur du 3+, et les 6 sont des mortales, sauf sur le dé rouge. C'est pas mal. Donc, ça a 2 mortales. Donc, il y en a un qui meurt à la mortale. Et okay. après, tu as 4 sauvegardes à 6. Et après, c'est une sauvegarde normale. Ok. Et eh ben on y va. 4 sauvegardes à 6. Je les rate toutes. C'est ouais, dégâts 3. C'est sur le Shtouk. Et du coup, euh, je vais euh, piline de 3 pouces vers, euh, vers une unité qui m'embête énormément. C'est eux. Et. Euh, et j'en ai un peu marre de me faire pilonner le groin, donc je pense que je vais venir les closer par la suite. Ok. On arrive donc sur la fin de ton tour de Tildus. Et t'as marqué des points j'ai marqué des points mais je Même suis. Mais si t'es pas satisfait de ton non, tour. Non, pas ben aimé non, tour. non, ça arrive, ça arrive. Stratégiquement ben parlant, ouais. j'ai pas été là. Ceci étant, on va faire le point. Alors à la fin du tour, on, fait la... on passe sur la phase de morale. Mmh. Moi je vais utiliser deux points de commandement pour sauver mes Reaper Swarm. Pourquoi Parce qu'ils vont me permettre d'assurer en fait le hold more qui fait que je vais rajouter un point parce que je tiens plus d'objectifs. Et surtout l'objectif bonus qui dit que je tiens le centre et mon objectif. Donc très bien. ces deux points de commandement ils sont importants. Donc je vais les claquer. Enfin, ce qui fait que j'étais à 7, je passe à 5 points de com. Et globalement, sur mon tour 3, je pense utiliser la totalité de mes points de com pour essayer de te fumer le Storm Raven avec Hive et. Voilà. Ouais. voilà Néanmoins sur la fin de ton tour, on calcule tes points, tu as détruit une unité, tu as tu tiens un objectif, donc tu mets deux, deux points, points sur les objectifs primaires. J'ai tapé deux unités que j'avais marquées. Tu as deux points sur le marque of death, le stealer. Et tu mets un point supplémentaire parce que tu tues plus d'unités que moi. C'est ça. Et Mais quant à as moi, euh, à la fin du tour, je mets un point parce que je tiens plus d'objectifs que toi. Et je mets un point parce que euh, je tiens l'objectif du centre et le mien. Ok, donc pour ce tour-ci, je vais essayer encore de marquer un maximum de points. Mon objectif, ça reste aussi de péter absolument ce Storm Raven. Là, je vais utiliser l'essentiel de mes points de com pour buffer euh, mon exocrine, la passer à damage 3, euh, passer mon double-tir sur les euh, Hive Guards, euh, regagner des PV sur mon, sur mon Swarm Lord, et euh, je vais aller manger ce qu'il y a là-bas. Je vais essayer de gratter encore un peu de temps sur mes objectifs que je vais perdre au bout d'un moment, et puis surtout, je vais aller me déplacer vers les Thunderfire parce que j'en ai marre de me faire pilonner le groin. Ou alors, je vais peut-être aller... Ah, peut aller avec le Swarmlord chercher des centurions. Je vais y réfléchir. Donc là, je vais utiliser deux points de commandement et je vais regagner des 3 PV sur le Swarmlord. Et je veux un 5 ou un 6. C'est ce que je veux. Et c'est un 3. Donc, je récupérerai 2. Ce qui fait que je reste encore en profil dégressif. Je suis à 6 PV perdu sur le Swarmlord. Alors là, ce que je vais faire, c'est que là, je n'ai absolument pas bougé. Parce que comme ça je vais garder ma -roll des As, vu que je suis chronos, sur l'exocrine et euh, les high guard. J'ai rapproché mon Eurotrop de façon à ce qu'il buff les copains avec son sort. Euh, j'ai avancé le Venom-Trop ici pour qu'il buff les copains avec son aura. Les copains ont avancé là pour tirer, charger, faire des trucs un peu swag. Ouais, sur une unité que j'ai sacrifiée. Euh, ici, j'ai fait bouger les, euh, les Ozo pour qu'ils viennent encore couvrir le Broodlord et essayer de tenir l'objectif du centre encore un tour. Là, ici, c'est un oubli de mon adversaire qui, comme c'est petit, il s'est caché. Bon, ben, il a oublié de les charger. Oui. Mais bon, Tant de pis. toute façon, je ne vais pas en faire grand-chose. Euh, si ce n'est que je pense que je vais peut-être peut charger euh, pour faire un truc un peu, un peu swag. C'est-à-dire, je vais tenter de charger les, les, les devastators euh, sans ligne de vue pour économiser des tirs au, au, au Swarmlord. C'est ce que je vais faire. Le, il est mis, le Swarmlord, il s'est mis ici. Et l'objectif, c'est de saigner l'unité de Centurion parce qu'elles sont marquées. Et parce qu'elle sature bien et il y a une bonne portée avec, donc euh, dans son de d'honneur, le Swarmlord va essayer de se faire les centurions. Néanmoins, on passe d'abord sur une bonne phase de magie et on commence par le Swarmlord qui va jeter sur lui-même euh, la catalyse. Ça passe sur du 6, on est bon, on est bon pour ce sort-là. Ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va jeter un gros, euh, un gros smite dans la mouille euh, de, euh, de, de Jean-Jacques. Ouh, ça passe oh à y la y fois y avec y un y péril... Y a... Et à la fois en D6. Donc, ça, ça pique les yeux. Ce qui veut dire que moi, je vais prendre D3 PV. Normalement, j'ai des D à D3. Ceci est un D à D3. C'est classe. Ok. Et donc, je vais prendre D3 PV, moi, dans mon nez. C'est un as tout propre. Il ouais. est net. Euh, c'est un as. Et euh, je vais mettre un D6. Donc, c'est un D. Celui-là, on le voit pas bien. On va prendre ça. Et je vais mettre un D6. Attends, il a combien de PV Et ben, bon, attends, Il en a, il en a, il en a, il en a 6. Normalement, après, un 1 vient un 6. Ah, si tu fais un 6 là-dessus, je reviens plus. <rire> oh, j'ai eu peur, j'ai eu peur. Ouais, j'ai ah, euh, quand, quand même passé ma catalyse. Donc sur le PV que j'ai perdu, j'ai je... un Film Open. Que j'ai réussi. Ah. Ok, donc ça c'est fait. Ensuite, on va venir au sort là-bas. Je vais renvoyer une horreur sur euh, bah, le répulsor, encore et toujours. Donc euh, le, brood, le Broodlord, c'est ça, sur le répulsor. Ça passe sur du 6. On est bon. Donc, lui, il aura moins un pour toucher nativement. Eux vont jeter un smite qui va partir là-dedans. C'est l'unité ennemie la plus proche, visible. Donc, c'est un smite qui passe euh, de façon normale, puisque c'est le premier que je lance. Donc, des trois mortales sur eux, on espère faire un petit 3 ou 4. Ok, j'ai tué un marines. Je suis content. Euh, on va envoyer lui. Et après, pour continuer ma phase, là, forcément, je vais utiliser mon sort Chronos. Je vais mettre sur les half guard. Là, je prends 30 secondes pour vous expliquer un truc. Avec l'exocrine, le sort est très intéressant parce que l'exocrine, elle a plus 1 pour toucher quand elle ne bouge pas, ce qui est le cas. Ce qui veut dire que si je passe mon sort chronos, si je passe le sort chronos, l'exocrine va générer des touches supplémentaires sur du 5 et du 6. Je l'ai expliqué dans un petit trick d'une vidéo sur TV, les amis. Néanmoins, comme son Storm Raven met un malus de moins 1, en gros, c'est un malus qui annule mon bonus, donc en gros, je ne générerai que des touches supplémentaires sur du 6. Si on fait de la stat pure, L'exocrine, elle balance 12 tirs. Donc, je vais générer deux touches supplémentaires. On peut attendre sur 12 dés de faire 2 6. Okay Néanmoins, comme je vais faire un double tir avec les hiveguard, guard du coup, euh, j'aurai deux fois plus de chances de faire des 6. Donc, je vais jeter le sort sur les Hive Là, j'ai parlé pendant une demi-heure et au final, je vais rater le sort. Bah, C'est un sort qui passe sur du 6 et le, le neurotrop de base relance les 1 sur les phases de psy. Il n'y a pas nécessité. Donc, les Hive Guard des touches supplémentaires sur du 6. Et, euh, et j'ai fini ma magie. Donc là j'utilise mon mouvement secondaire du Swarmlord et l'idée c'est de me cacher un maximum et d'économiser un centurion en moins. C'est-à-dire que j'aurai qu'un centurion qui va m'overwatch. Néanmoins ça me met un tout, une petite distance de charge supplémentaire mais c'est pas grave, je prends le risque. L'idée c'est de ne pas perdre trop de PV sur les tirs d'overwatch parce qu'il fait très très mal à l'overwatch. Donc là, le moment que vous attendez tous, on va faire tirer les Hive Guards sur le Storm Raven. Donc je touche normalement à 3. Euh, il me met moins 1, donc je touche à 4. Néanmoins, je suis chronos et je n'ai pas bougé, donc j'ai la reroll des as. Et je génère grâce au sort de... des touches supplémentaires sur du 6. Donc on est sur du 4 ⁇ reroll des 1, les 6 on des touches en plus. Un max de 6, les amis. Oh, ah bah, six, hein. oh, ça pique. Alors, il y a 4-6, et il y a euh, ça, ça passe. Et ça, c'est un échec, et il n'y a pas d'as. Donc en vrai, on est sur 12 touches. Euh, 8, tu veux dire, ah oui, non, non j'en ai. On est ouais. sur 12 touches, ouais. grâce aussi. C'est beau, c'est beau. beau. Euh, et j'ai force 8. Force 8 en du 7 on oui. du 7, on est sur du 3 plus. Aïe, aïe, aïe, aïe. Allez, détruisons-le. Oh, c'est oh, moche. Moche. Oh, moche. Ah, c'est moche. Ok, Ah ça en fait 6 quand même. C'est pas mal. 6 blessures, c'est pas mal. Euh, on est sur de la PA moins 2 et du ouais. euh, D3 wound. D3 donc je suis sur du 5+, 1. Hein. T'es sur du 5+. Plus. Allez là il faut être bon, il faut être bon, il faut être bon, allez J'en rate 4. Hein. 4, tu prends 4 D3 sur la première salve. Ouais. Oh c'est cochon 9 et 2, c'est propre. Ouf, ah, 11, 11 PV. Et il en a, il en a 14, hein. donc il m'en reste plus que 3. Ah c'est cochon. Et je vais immédiatement utiliser euh, ma deuxième phase de tir. Euh, je vais immédiatement utiliser ma deuxième phase de tir ouais, voilà ouais. Donc rebelote Pour points de 2.com Donc sur du 4+, plus relance des As Les 6 font 2 touches Alors, il y a un As et il y a un 6 Donc celui-ci génère une touche supplémentaire Ça c'est un échec, il y a 2 As Donc ça c'est les relances grâce à Chronos Et je génère un 6 supplémentaire Ce qui fait une touche Et là je fais 13 touches euh, non. Le, le, le 3 est raté, hein. ah oui, exact. Le 3 est raté oui. Donc je suis à 11 touches on se touche et on part sur de la 3+, voilà, allez, ouais, voilà, je vais il pas va. me cuter deux fois Ah mais non, mais non, mais non C'est oh, moche suffi, hein. Ah là là Et tu as quatre sauvegardes à 5+. Ah, encore deux Ah, deux des 3. Ah, ça va faire le café. Il reste trois PV. Faut pas faut que, que je me cut Faut non. pas que je me cut Faut pas que je me cut Ah, ça y est, c'est fini. Yes, c'est est fini. Et on s'en fiche qu'il explose vu qu'il est loin de tout. Ouais. Ici, je vais faire tirer... Donc, j'ai mes trois canons venins qui sont encore là. Et après, j'ai mes 4... Et j'ai donc 3 canons venins et 3 crash morts. Donc, les 3 canons venins font des 3 tirs chacun. Euh, on est sur 3 et 2 et 1. Donc, on est sur 6 tirs. Je touche sur du, euh, sur du 4+, mais comme j'ai un tir à nid prime, je touche sur du 3+. Plus. Euh, et voilà, on est sur du 3+. <coughs> ok. Et après, bah, c'est de la force 9. De plus. Donc, on est sur du 2+. Et c'est de la PA euh, moins. Alors. C'est de la PA moins 2 et c'est 3 flats par contre. Donc j'ai combien de sauvegardes à PA moins 2 T'en as 4. Donc 4 sauvegardes à PA moins 2. Par contre t'as hein, as, as, as couvert. Euh, ouais. Donc PA moins 2, ça fait PA moins 1, ça fait ouais. du 4 plus. C'est sur du 4 plus. J'en réussis 2. 2 deux, deux sauvegardes qui ont raté. Le premier des 3. 1 ou 2. Ça fait 2 flats. Ça, ça fait 1 mort. Et le deuxième, deuxième est-ce que j'en tue un Oui, ça fait 2 morts. Et après, il y a les crash morts. Euh, on est sur du 3 Ok, ça c'est bon, ça c'est l'échec Et on est sur euh, De la force 5, donc on est sur du RO 3+, ouais. euh, en gros J'ai de la PA-1 mais qui va s'annuler parce qu'il est Dans un couvert, donc il a 4 sauvegardes à 3+, Statistiquement il n'est pas mort Oh je tiens il tient, il, tient, il, tient, il tient du dur il tient du dur, comme fer. Il tient du dur comme fer Oh à mon tour de réussir des jets de sauvegarde et, euh, et ce qui se passe, c'est que je vais avoir fini ma phase de tir, parce que je n'ai pas d'autres tirs, et je vais immédiatement passer à ma phase de corps à corps. Et mon premier subterfuge va consister à faire charger mes Reaper Swarm sur euh, les deux unités qui sont là, euh, à savoir les, euh, les Centurions et les Petits Gaziers. Donc charge à 11 pour les Reaper Swarm, l'idée c'est d'économiser des tirs d'Overwatch au Swarm eh ben non, ok. Euh, du coup je vais déclencher le Swarmlord. Le Swarmlord va donc charger euh, les Centurions et puis eux aussi ils sont à 12 pouces donc je vais le faire tant qu'à faire. Je vais les charger, les deux unités qui sont là. Ok donc il n'y a que lui qui voit ici donc je tire avec mes 12 tirs de Voltaire Hurricane. Alors les trois ici ils font une touche supplémentaire donc je rajoute 3. Oui, Je peux tout relancer grâce à lui mais je serai trop loin pour la relance des 1. Ici donc j'en refais une et puis c'est tout. C'est violent en contre charge à la alphista Mais sur du 5+. Plus. Sur du 5 plus. Et là, j'en je fais, fais 3. C'est très bien, moi je trouve 3 sauvegardes. 3 sauvegardes. Et moi, j'ai euh, ma sauvegarde d'armure à 3. Et On après... est à P à moins 1. Donc ouais. j'ai ma sauvegarde à 4+, plus, et après j'ai mon Phinopène à 5. Allez, au moins 1. Allez, allez, allez. allez. Deux oui, il en reste combien là euh... Il ne reste pas beaucoup. Il m'en reste. Je, repasse à... je, je Je repasse pas dans mon profil dégressif, mais je suis à... il me reste 4 PV. Les 6 bolter lourds Ah On les avait oubliés Je les avais oubliés ceux-là Ah non, moi je les ai pas oubliés 1, 2, 3, 4, 5, 6, on y va Donc là, yes, je suis encore une touche supplémentaire, mais je ah relance là tout. là il ne faut pas que je perde. Ah, j'en refais deux Oh là là cinq. on est sur du 5 sur du plus Sur du 5 Une sauvegarde à moins 1, encore. Allez, là il ne faut pas que je la rate, la save à 4 oui, oui, oui' film oui. le pain à 5 du coup euh, bah, j'ai perdu un PV en plus donc il lui en reste plus que 3 euh, Il lui en reste plus que 3 et ce qui veut dire que je suis sur le dernier palier en vérité Je suis sur le dernier palier je vais charger quand même Je vais charger ça mange pas de pain Double un double un double un Tu l'as vu Tu l'as vu arriver J'ai cru tiens J'ai cru Donc ah, okay, il va y aller euh, Il va y aller et il va venir euh, Il va venir se mettre ici Ici on est sur une charge à 10 c'est parti. Euh, de, on, on va faire le tir d'Overwatch, hein, mais évidemment après, euh, on est sur, euh, sur une jolie charge ratée et, euh, et ma foi. Euh, bon, J'ai quand même les deux petits tirs, on est en oui. alerte. Oui. Un qui passe. Oui. Et moins B, deux. Je m'assaille à 6, Enfin, je m'assaille à 4 oh, pardon. Vieux cochon. Ok, donc là ici la charge est ratée. Tant pis pour moi. Tant pis pour moi. Yes. Le Swarmlord va donc taper sur les centurions. Je suis à mon dernier profil. Ce qui veut dire que je vais avoir plus que 4 attaques et force 6. Je touche quand même sur du 2+, et je vais utiliser mon dernier point de com pour reroll mes blesses. Allez, il ne faut pas d'as, c'est parti. La petite, le petit dé supplémentaire, c'est l'attaque la, la, la, de queue. Il n'y a pas et d'as pas Ok, ça c'est bien. Ensuite, je vais blesser sur du 3+, relançable, parce que j'ai utilisé mon point de com. Ce qui est très bien. Allez, au moins, on une. allez ah, j'ai raté celle-là. Et euh, j'ai pas de 6, donc je fais pas de mortel. Par contre, il a 3 sauvegardes à moins 3. Donc, t'as une sauvegarde à 5, du coup. Ouais, et ça fera des gars combien Et c'est 3 flats. Donc, déjà, les je... sauvegardes à moins 3. À 5. Ah, oh, j'en ai réussi une. Donc, dégâts combien tu m'as dit Bah, des flat 3, ouais. Donc, t'en tues un net parce qu'ils ont 4 PV. Ouais, ils ont 4 PV. Donc, il y en a un qui meurt. Donc, tu vas enlever, tu vas enlever, tu vas enlever. Faut que de la portée celui-là. Yes. Et, euh, et l'autre. Euh, je vais te per taper à combien la, la sauvegarde, c'est pas de PA, t'as une save à 2. Mais je suis okay. la, en vérité, je suis la mets en premier, sinon ça n'a aucun intérêt. Bon. Ça passe. C'est bon, il n'y bon. okay. bon, a pas besoin de. qu'un. Ok, donc euh, voilà, et je vais faire un petit mouvement de pibi. Et je tape. Oui, oui, et oui. je tape Et si je peux t'enlever le, les deux derniers PV qui te restent 3 PV, 3 plus. Alors, je vais donc riposter avec mes centurions. Il me les a chargés, donc ils avaient donc 4 attaques chacun, plus une pour le sergent. Ça, ça fait 9. On y va, à 3 plus relance de tout. Allez, allez, allez, allez, zut, j'en reste une, c'est pas grave. Maintenant, on est sur une force de, je me rappelle plus. Force de 5. Force de 5 sur une endule. Tu sur du, 5. sur du 5. du 5. T'as encore un dé là. Allez, allez. Allez Pas de relance, pas de PA. Eh bien, j'en fais quand même 3. Et il a 3 PV, donc il va se craquer, on n'en parle plus. Non, non, Sauvegarde d'armure à 3+, et euh, je vais utiliser, euh, j'ai plus mon dernier point de com, donc j'ai fini le pain à 5, et ça fait un 1, donc je perds 1 PV, il lui reste plus que 2. Paf dans l'œil. Et voilà, et voilà, euh, j'ai fini mon tour. Je vous propose qu'on se retrouve pour le débrief de fin de tour. Fin du tour 3 de mon côté. Alors, j'ai mis un point parce que je tiens un objectif, celui là-bas ou peu importe, que sais-je. Euh, je mets un point parce que j'ai tué une unité. Donc, ça, bon, les deux points d'objectif primaires de mon tour sont faits. Okay. Ensuite, je vais me remettre un point sur mon objectif secondaire, Mark for Death puisque je tue le Storm Raven, qui faisait partie de mes unités marquées. <rire> je vais remettre un point sur mon Recon, puisque j'ai une unité dans chaque quart de table. Et je vais remettre un point pour mon King of the Hill, puisque j'ai deux unités dans le centre de table. Euh, ce qui m'amène à 5 points supplémentaires sur ce tour-ci, et donc à 16 points. Actuellement. Tu es à 5, mais tu n'as pas encore joué ton tour 3. Ouais, le là... de c'était prévu qu'il score beaucoup en début de tour, enfin en début de partie. Il faut que je me réveille, il hein. faut que je fasse quelque chose. Hein. Parce que sinon, euh, je ne te rattraperai plus. C'est maintenant ou jamais, c'est le T3 qui va faire la guerre. La main est à Tildus pour le T3. Dans l'idée. Lui va rester là, c'est très bien, parce qu'il va me rapporter un petit point d'objet. On va cliner le dernier petit point avec euh, un des détender. Eux, ils vont venir ici pour se débarrasser de cette menace. Pour que je puisse, j'espère, arriver à commencer à tirer là-dessus. Euh, là, il va falloir que je me débarrasse du Swarmlord. Euh, je vais sûrement désengager et puis tout tirer dessus. Donc je vais perdre des centurions, mais bon, c'est pas grave. Et puis... Et puis, voilà. voilà. Et puis, évidemment, il y a la faible qui va arriver ici avec les 6 Inceptors. Et puis, euh, le, le chaplain avec la bonne Litanie. On se retrouve donc à la fin de la phase de mouvement de Tildus. Alors, fin de ma phase de mouvement. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait venir mes Inceptors ici. Il a pas dit, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Le but du jeu, c'était évidemment, c'est d'exploser tout ce qu'il y a au milieu. Alors pour exploser tout ce qu'il y a au milieu, bah déjà ça je pourrais les cibler. Lui, il n'est pas encore ciblable, mais avec les Thunderfire, je vais essayer de laver le dernier petit point de vie qui traîne de Reaper Swarm. Là, je vais essayer de laver aussi la petite unité de Reaper Swarm ici. Lui, je vais le laver au tir maintenant que j'ai désengagé. Et euh, lui, eh ben, il va rester là le temps de gagner un point d'objet avant de mourir. Alors le premier Thunderfire ici, va ici enlever le dernier petit point de vie qui traîne. Ça, c'est fait. Il est mort. Me sens mieux, je me sens beaucoup mieux. Se sent plus à l'aise. On sent qu'il y a quand même une récupération d'énergie côté impérial fist, donc c'est ouais. là qu'il faut se méfier. C'est là qu'il faut se méfier. Oui, je suis sorti de mon coup de barre. La, la prédigestion, je suis prêt là. Bah, maintenant, on va faire tirer les incursors directement sur les reaper swarm et puis les finir au cac. C'est va 6. Je perds un socle et un pv. Enlèves le devant, euh, le devant, ouais, et donc, et lui il reste deux pv. C'est ça, euh, ouais, c'est ça. Les deux petits persos, les trois petits persos qui sont là vont tirer sur le swarm lord. Un par un pour essayer de se le faire. Pour, éviter, pour économiser un peu les tirs de... Du reste. Du reste. Hein. Voilà. Alors, on est sur de l'assaut 3 avec le capitaine. Ah voilà Full touche. Full touche, évidemment. On est sur du 5. On est sur du 5. Virole je... des as, je suppose que t'attends ton le lieutenant dans, le, dans les bails. Et une sauvegarde. Une touche, t'as de la PA Non. On est sur de la sauvegarde à 3+, mais c'est sauvegardé. Ok, maintenant on va Allez. faire le chaplain. Le Au chaplain, c'est pareil, il a un pistolet. Ah, petit pistolet des familles. On est sur du 2. Mais c'est Rirol des As. Ça passe. On est sur du 5. Et c'est Rirol des As. cassé Ça passe pas. Maintenant, j'ai le petit lieutenant. Donc, c'était vraiment pour la forme. Ouais, là, ça, là, on sort les tirs de derrière les fagots. Alors, hein. tir rapide. 1, donc il a 2. Yes. Tirs, Tout ça passe. touche. Ça blesse sur du 5. Rirol des As. Une sauvegarde. Une, je ai un. Ah oui, c'est raté. Et j'ai mon petit Filno à... Dégâts 2. Dégâts 2, le bolter de maître, monsieur. Deux Filno Oh, si top les rates les deux. Oh là là, c'est très mort. C'est 5, hein, c'est ça. Il n'a pas une à 5. Oh, le cochon, le cochon. Le Swarmlord domine. Le cochon. Moi, je dis, tu vas pas le tuer à ce tour-là, mon gars. Alors, je vais faire tirer tout le petit bazar ici, directement sur l'unité de Venom. Les des trop. Et j'ai été bête parce qu'il avait la relance des 1. Donc j'aurais bien dû le mettre là-bas, Ah, j'étais bête. Tant pis, alors ils sont 6, ils sont donc 6 tirs chacun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais les envoyer par 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on se rappelle qu'il y a du Dakar sur du 6. C'est un donc je n'ai pas de malus pour tirer. Donc je vais envoyer 3 fois ça. Oui, c'est parti. Il faut être bon là. Donc ça fait déjà 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. On est à 21 sur 24. 21, 22, 23, 24, 25, oui. 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31 sur 36. C'est bon. propre. On est sur de la force de 5, on est sur du 4. On est sur du 3. Sur du 3+. Allez, il faut que je tancle. Là, il faut activer la machine à là. Pas de reroll, rien je suis oh, pas dans de... je... Oh je m'en veux pour la. Ah il est moche ah, le G il est moche Et Il est horrible <rire> Alors j'ai quand même, j'ai quand même, j'ai quand même. Ouais, ça va. Oh, ça ça ça oh est-ce que c'est laid Ah c'est laid. Tout ce que j'aurais pu. J'aurais pu relancer tout ça avec Ah le... j'ai ça... oh, pas bien joué là. <rire> bon tout ça de sauvegarde à 3. Allez, ils ont combien de PV J'ai 9 PV au total de, de... de... Allez, de... c'est pas stat hein. A que j'y ai, je pensais que tu aurais plus ça. Allez, allez, ouais. on y va. un vu. Euh... J'envisage.. Je... Je... Je... Je... 3 PV perdus, uniquement 3 PV perdus. Ça va être un peu plus. Oh, ça fait le café Ça va être un peu plus. Ouais, là, un mort, bon. deux ouais, morts, bon. trois morts, ils sont morts. Ouais. Ouh. Bon, je ne me reprocherai pas d'avoir très mal placé mon Chaplin. Bah, à part le destructeur laser que je vais envoyer directement sur euh, les ouais, guerriers Prime, ouais. euh, tout va tirer sur lui. Okay. Je suis bête, euh, je suis à portée de rien oui. autre, hein. Bon, On n'oublie pas qu'il a quand même moins un pour toucher. Euh, et euh, et je, on, Vous pouvez croiser les doigts, vous derrière votre écran. Pour la survie du Swarmlord, même si l'espoir est mince, ça c'est déjà vu. Eh et mais... surtout, euh, voilà, l'avenir va, va nous le dire très rapidement. Et eh bon, on y va. Donc, il y le moins 1 pour le toucher, c'est ça moins un, euh, ton, ton véhicule à moins 1 de manière générale. J'ai passé l'horreur. Ok, et eh bon, on y va. Donc, c'est tout sur du 4 relançable. Donc, je commence par le bolter lourd. Allez, 4 relance de tout. Hop. Très bien. Et je rappelle, ça fait un Dakar en plus. Oui. On est sur du 5 en 5. Sur du 5. Sur du 5 relance des 1 Donc, ça fait 2 sauvegardes. Allez, relance... deux. Ça fait deux sauvegardes. Et à moins, un, lourd, moins 1 le bolter lourd. On est sur la save à 4 et on est sur du Finopane à 5 et on perd 1 PV, il ne ah. reste plus que qu'un. Là, là, il saigne lourdement le Swarmlord. Bon allez, j'y vais à la Gatling maintenant. ça la va à la Gatling. Oh j'y vais pas, lance va, grenades. on y va au lourd. Oh. On y va, 4 oh plus en oh C'est quand même pas joli. Hein. Ah, eh, franchement, c'est euh, les bulles chez les Space Marines, c'est un truc de ouf quoi. Ça te, oh, ça ouais. te donne une oh, efficacité terme. en termes de tir, c'est d'une violence. On est sur du 5. Euh, force de 7. Ah, euh, force de 7. Euh, oh. force de non, la gatling, c'est force de 6. T'en as qu'une qui passe. Oh la vache, c'est mieux. PA-1 oh, toujours PA-1. PA-1. Il, tu... il, il a tenu la gatling. Oh, punaise Il va tenir, le gars. Il va Allez. faire son intervention héroïque. De Volter Storm, tir rapide 2, 3 tirs. On y va. Heureusement, je relance tout. T'as un 6. C'est oh, du Volter. Merci. Sur du 5. Oh, ah, 2. il m'en passe, passe 3. 3 sauvegardes, allez Allez, save à 3 Oui ah, Aïe aïe aïe Je suis sur un. Oui, oui Oh le cochon Ça tient, ça tient, ça tient, ça tient C'est pas fini Qu'est-ce qu'il nous reste La mitrailleuse à Ironclad. Ah Euh... Tu, tu, tu, tu, oui. 3, 2 mitrailleuses à Ironclad. C'est celle-ci qui t'a le moins 1 quand tu tires sur... Euh... Non, c'est après ça. Ok. Euh, là tout passe, on est sur du 5. 2 sauvegardes à moins 1. Blague à 4, solide Moi oh, j'en peux plus là Oh ah, le fil de pain à 5 Aïe, aïe, aïe, aïe, ça y est, il est mort. Est-ce qu'il explose Tiens, oh, dans tes dents. Non, oh, j'en peux plus fa ah, de J'en peux plus de ce soir blanc. Ah, punaise. Et voilà, le soir blanc, il est tout mort. On va quand même faire le tir du canon destructeur. Le canon destructeur sur les, les guerriers de tyrannie de la moins 2 pour iTech. E le canon destructeur. Donc, On y sur va. Sur du 5 relançable. Schtouk. Mmh, sur du 2, 2. relançable. 2 relançable. Allez. À moins 4 et bah ça fait. Euh, on il y avait déjà qui avait perdu un PV, je crois, non On était net. C'est lui, ça... dégâts 3 flat. Ouais, donc c'est 2 hein. morts. 2 morts net et sans mavure. Ok. Euh, mes suppressors, bah, comme prévu, maintenant qu'il n'y a plus de Swarmlord, <rire> vont tirer sur les guerriers tyrannides. Et puis après, je pré-tirer à lui aussi. Donc je fais les cires sur les guerriers là-bas. Allez. J'avais dit 4 plus. 4 bah, c'est bon. Plus, 4 plus, bon. Mmh, 4 plus Ça touche, Ça touche. On est, on on est sur, sur du bon impérial fist là. P.A. 3 sauvegarde à moins 2. Donc je, je, je, je fuck la, la P.A. à moins 2 donc je suis sur ma sauvegarde à 4. De oh, chouette, oh, dégâts 2. Dégâts ah. 2, ça fait 1 mort et euh, 2 PV. Ah ça, ça saigne un petit peu là. Ils ont... Il y en a un qui reste 1 PV. Un mort et 2, putain je vais mettre des petits tokens, ça me dérange pas. Et on continue, lui continue de tirer là-dessus. 4+, 5, plus, plus, pardon. Ouais. Et c'est réglé. Alors fin de ma phase de tir. Je vais essayer de finir les Reaper Swarm en charge, donc je les charge et ensuite je les tabasse. Ça y est, je les ai éclatés, j'en ai fait du sushi et puis j'ai fait euh, mon, ma consolidation pour essayer de, plus tard d'aller chercher cet objectif-là. Alors j'avais oublié, il me restait un Thunderfire à tirer, j'ai ciblé le dernier Zoanthrope et je l'ai tué. Voilà, donc propre, net. Net et sans bavure. Oui. Alors je commence à revenir un peu au score, cool. Hein. Euh, au niveau de, du point, donc je tiens un objet, un point, j'ai tué au moins une unité, un point, j'ai tué plus d'unités, trois points. J'avais marqué deux unités, le l'homme que j'ai pété et les oanthropes que j'ai marqué, donc je les ai toutes pétées. Oui. Et donc je suis à 5 points sur cette sur ce, ce, tour, tour. ce tour, ce qui fait que je remonte à 10. Il fait A 16 à 10 à la fin du Tour 3, je remonte et là Tom. on va passer le cap qui est de se dire euh, moi je vais avoir maintenant avoir du mal à contrôler le centre, le centre de table parce que, euh, parce que ça va piquer ou non, donc j'ai plus d'unité écran et, euh, et donc euh, ça va petit à petit ré rééquilibrer le score ouais, je pense, il va falloir juste moi que je gère judicieusement et positionnement et essayer de m'économiser, en tout cas moi néanmoins, je me sens mieux en tout cas. moi ça m'a permis de voir aussi que j'ai fait deux grosses deux grosses erreurs sur ce Tour là, sur mon Tour 3 c'est que déjà, euh, je me suis planté sur le, le, le séquençage de tir quand j'ai tiré avec mes Hive et mon Exocrine. Parce que j'ai utilisé <rire> deux points de com pour refaire tirer mes Hive Guards sur le Storm Raven. Alors que l'Exocrine aurait sans doute enlevé les trois derniers PV sur le Storm Raven. Et j'aurais pu faire mon tir supplémentaire des Liveguards pour tuer le dernier gars qui était ici. Ouais. Ce qui faisait que, euh, du coup, déjà je fais une unité supplémentaire et surtout tu marquais pas de points d'objectif. Et j'aurais marqué un Hold mort en plus. Donc ça me fait perdre. Des points de com inutilement et ça me fait perdre deux points d'objectif. Donc ça c'est une première erreur. Et la deuxième erreur que j'ai faite, et pour moi c'est la plus lourde, c'est le choix euh, de, de charger avec ouais, mon Swarmlord sur les Centurions. C'était une très mauvaise idée parce qu'il y avait peu de chances que je le tue. Et j'aurais dû plutôt aller sur les Thunderfire pour les bloquer, pour ne pas qu'ils puissent tirer. Ce qui aurait fait en plus qu'ils n'auraient pas pu tuer à mon, mon petit Reaper Swarm là-bas et celé qui aurait encore tenu l'objectif et qui aurait fait que je marque en plus le point bonus. Donc en fait, à cause d'erreurs de jeu, parce que j'ai mal joué, je perds 3 points sur ce tour. Donc j'aurais pu éventuellement, au lieu de me retrouver à 16 à 10, j'aurais pu éventuellement me retrouver à 19 à 9. Ça aurait été beaucoup plus intéressant, mais bon, c'est le jeu, on fait les erreurs. Alors du coup, ça veut dire, moi j'ai fait un mauvais T2, où je suis pas content du tout. T'as fait un mauvais T3. Enfin, on n'oublie on... pas que c'est le déconfinement, on n'a pas ouais. joué depuis voilà, une semaine. C'est la partie post-apocalyptique du voilà. déconfinement. <rire> oh, il faut le dire, il faut le préciser. Voilà. Donc on passe sur le tour 4. C'est parti. Alors globalement, ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est que là... Euh, sur mes marques Fordes, j'ai encore l'unité de Centurion qui est marquée que je n'arriverai clairement pas à atteindre parce que là, j'ai complètement quitté cette partie-là de la table. Comme je vous l'ai dit juste précédemment à cause d'erreur de jeu, bah, c'est comme ça. Quand, euh, quand on est mauvais, on le paye au bout d'un moment. Donc euh, Marc Fordes, je vais, je vais clairement pouvoir me le mettre, euh, me le mettre en croix parce que euh, j'ai plus de points de com', j'ai plus moyen d'aller taquer ces centurions s'ils avancent pas. Et eux, bah, c'est pareil, ça va être difficile d'aller chercher. C'est deux unités qui sont marquées. Ensuite le Recon, je vais pouvoir m'asseoir dessus aussi puisque je ne vais pas avoir de quoi occuper les deux quarts de table ici. Éventuellement, je pourrais sacrifier le Broodlord, mais je vais contrôler un quart de table, et il y a un quart de table qui va rester vide. Encore une fois, je me le mets dans l'œil parce que erreur sur cette histoire de, de Thunderfire. Ça, c'est la plus grosse erreur, je pense. Et donc, euh, ça, je peux l'oublier. Le Mark for Death, le Recon. Et après, le centre de table, ça, je peux encore éventuellement compter dessus, euh, mais ça va demander des sacrifices d'unités donc, euh, à voir ce qui est intéressant, je ne suis pas sûr ce soit très intéressant. Donc, ce que je vais faire, c'est déjà, je vais aller me débarrasser de ce gars-là, là-bas. Euh, les euh, les guards vont tirer si eux sont à 36 pouces, je ne sais pas, c'est à vérifier. Mais de toute façon, globalement, ça ne va pas beaucoup bouger. Et puis, euh, et puis là, là, la partie va clairement, euh, de mon côté, côté tyrannie, la partie va clairement se, pff, se, se ralentir parce que j'ai n'ai plus énormément d'options de la jeu. Sorte, ouais. Fin de ma phase de mouvement du tour 4, alors là de façon très simple, j'ai décidé d'advance avec mes, euh, mes, mes guards pour, bah, j'aurai un malus pour tirer sur l'autre Astico, mais quoi qu'il arrive c'est moi qui prends l'objectif puisque je suis de la troupe, je suis plus. Donc je m'assure de prendre l'objectif et éventuellement de tuer ce petit gars. <rire> mes Ive Guards vont pouvoir shooter euh, ces, petits, euh, incursors, ces petits incursors un peu chauds. Chaud. Euh, le broodlord il, il passe par une étape de planque puisque l'idée c'est de le planquer là, euh, de façon à prendre un minimum de tirs sur le prochain tour, et après éventuellement venir un peu agresser, faire des trucs un peu stylés. Donc euh, voilà, voilà l'histoire. J'ai sorti, sorti le gros cul de sa, de sa, de, de sa zone, parce que concrètement ici, je ne ferai plus rien, et, euh, et je prends le risque. Bah, je vais prendre, de toute façon, je vais prendre les tirs de canon destructeur du, du répulsor. Mais euh, éventuellement, je vais enfin pouvoir faire quelque chose avec, euh, avec le gros euh, au prochain tour. J'ai fait une advance et j'ai fait un. Donc euh, voilà, c'est dommage, j'aurais bien voulu euh, bouger un petit peu, mais là, je suis à sec de PC. Je passe de suite sur ma phase de magie qui va consister à jeter l'horreur sur cette escouade-là. Donc ça passe sur du 6, ça passe. passe. Ensuite, je vais jeter le sort du, de, de, sur les Hiveguards avec faut une ligne de vue ou pas euh, Non, c'est une médition. Pas. pas besoin de ligne de vue. On est sur du 6 aussi, Tout ça place. passe. Et, euh, et voilà, j'ai fait, fait le tour pour mon psy, de manière générale. Et je vais de suite passer à ma phase de tir. Et je vais commencer par faire tirer euh, mes half-guards sur les trois gars qui sont là. Ils sont combien 4. Ok, les half je balance 12 tirs. Je le touche à 3, je relance les As et les 6, on les touches en plus. Donc normalement, c'est plutôt, plutôt stable. Ok, on est, on est stat pur Puisque je fais 2-6, ce qui fait que je fais 14 touches Ok C'est du bon anti-marine Pourquoi Parce que euh, j'ai de la force 8 Donc je vais le blesser à 2+, j'ai de la paire 2, j'ignore le couvert, donc il lui restera que De la save à 5 euh, C'est parti, bon. on, est du, on est sur du 2+, Ouf, ouf à 3 as, Il y a 3 as, 4 as Non, non. Euh, non j'ai pas de rigole des as 4 as, donc là c'est de, de la save à 5 Donc c'est de la paire moins 2 hein. Ouais, pa 2 et il est ouais, recouvert. On y va. Il en save 3. Donc là, je suis parti sur les... C'est Dk2, hein. Non, c'est D3. Le premier, un mort. Le deuxième, deux morts. Le troisième, trois morts. Et après, il va mourir. Euh, voilà. okay. Et là, il... Hop, ouais, a fait. Il a fait son job. Là maintenant ce que je vais faire, que je vais faire les 3 canons venin qui me restent là-bas, euh, qui ont advance, donc je vais avoir moins 1 pour le toucher. Euh, néanmoins je suis toujours dans l'aura de mon tir à nid prime, donc je vais le toucher sur du euh, 4+. Euh, donc d'abord je fais les 3 des 3 tirs, on est sur euh, 3 et 1 ici, donc on est sur 6 tirs, on est bien stats. je le touche sur du 4, j'ai aucune relance d'aucune sorte. Et oh c'est un full échec. C'est très aïe très, aïe très, aïe très moche. Donc, euh, donc voilà, c'est très très laid. Par contre, j'ai mon tir à Nithraïn qui lui n'a pas advance, et qui lui a un crash mort. Donc lui, il a 3 tirs de bolter lourd. Il va toucher euh, sur bon. du 3 et il va blesser sur la force 5. 1 moins 1. 3 plus. Sur du 3+, plus. voilà, paire moins 1. Il a 2 save à 3 à faire puisqu'il est, il est à couvert. Oh, je tiens. Eh, hey, mais ce petit gars, il va tenir toute la partie. Hein. Euh, c'est un peu la vie. Yes. Hein. Et, euh, et donc, globalement, dans sa globalité, j'ai fini ma phase de tir. En phase de charge, bah, eux ne peuvent pas charger puisqu'ils ont advance. Par contre, je vais quand même faire charger euh, mon Tyranny Prime, euh, histoire de tuer deux unités et le rendre pour lui l'accession plus difficile au point de, euh, voilà, de, de non-retour. On est sur une charge à 9, euh, contre-charge d'autocannon. Ouais, contre-charge d'autocannon. Ok. Réglé. Et la charge à 9, ça règle aussi. Okay. Il va rester là ce petit gars, génial. Et eh ben, euh, globalement, je vais pas déclarer de charge. Enfin, si j'ai raté ma charge, donc voilà, il n'y a pas de charge supplémentaire. Je finis mon tour, je contrôle un objectif, j'ai tué une unité, je mets donc deux points. Et comme je l'ai dit euh, de façon subséquente euh, précédemment, euh, je mets plus de points de secondaire. Et, euh, et donc voilà, et je passe la main à Tildus pour son tour 4. Début de mon tour 4, clairement le centre ici va être condamné jusqu'au tour 6 où je vais essayer de rocher dessus, on verra. Parce que là, il y a de quoi massemater tranquillement et hors de vue. Donc. Eux, je vais les faire aller. Il y en a un qui va se poser sur l'objet et le reste va tirer sur le broodlord. Lui, avec son gros canon, va essayer de commencer à exploser l'exocrine. Et puis les suppresseurs ne vont pas bouger, ils vont faire la même chose là-bas. Euh, les centurions, ils sont à portée de rien. Je vais, je vais peut-être les avancer un tout petit peu pour me rapprocher du sang. Mais en mettant hors de portée de tout ce qui peut me tirer là. Les teints d'affaires, ils sont bien. Et lui, eh ben, je vais venir le mettre derrière les Inceptors. Qu'est-ce que j'ai fait Tout ce que j'avais prévu de faire. Les Inceptors ici pour prendre l'objectif tirer sur le Broodlord. Euh, les Thunderfire qui vont essayer de pilonner les trois derniers ici pour que je puisse prendre l'objectif en avoir deux. Les choses se tiennent. Et les gros machins lourds et violents ici vont tirer sur l'Exocrine. Ah, enfin, le gros machin lourd en fait, Le gros, gros machin lourd vu le. que le reste n'est apporté oui. de rien. Alors je commence avec les cinq Inceptors qui vont tout mettre dans le Broodlord. Les Bobby vont tirer dans, euh, dans Dylan. Euh, on est sur du 4+, plus puisque je lui ai passé l'horreur. Euh, pas et euh, pas les 6, plus. on est touches supplémentaires. Alors, j'ai quand même 3-6. Donc, 3, 6. de toute façon, ça me rajoute 3 touches. On est propre. Euh, tout ça, c'est bon. 4, tac, tac. Bon, on va enlever les 1 et les 2. Et les 3, 3, 3. monsieur, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai. Hop. Ça va, ça va, ça va, ça va. Force de 5, endurance 6. Oui, monsieur. Sur du 5+, plus. 5 relance D1. Qu'est-ce qui te file, la relance D1 Chapitre, ah. chapeau. OK, naturellement. Il est bon, ce chapitre, chapeau 4. J'aurais pas dû me mettre à portée de le charger dis donc. Ouais ça c'est pas mal ça. Ouais j'étais un peu trop un peu trop confiant. Et de plus. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sauvegardes. Et il n'en a que 6 lui non 12 hey, hey, hey, sauvegardes à Pour combien Sauvegard à. Bah t'as une PA en plus là toi. Ouais j'ai une PA de moins 1. Hein. Donc j'ai l'ai mis on a vu à 5. Un vue à 5 Ah je pense qu'il est. Il est, 3, 4, 5, 6, il est mort, il est mort. Oh non mon l'ordre ah, là ça pue. Alors maintenant on va faire tirer. Euh, donc la grosse Bertha ici va tirer sur l'exocrine. Le monde Et les connu, suppressors va. vont tirer sur les exocrines. Je vais tirer avec les suppresseurs, j'en ai deux qui étaient apportés directement. Et le troisième que j'ai dû déplacer. Donc je tire avec ceux-là, euh, ça sera du 3 plus full reroll. Hop. Et cela là c'est du 4 plus full reroll. Et eh ben c'est presque un hein, sans faute. Hein. Maintenant c'est de la force de 7 sur un enduit. 8. 8. Hein. On y va, c'est du sur dessus du 5 relance des 1. Ah ça fait quand même 3. 3 PA moins 2. Ah bah écoute, 3 PA moins 5. Ouh 4 PV 4 PV, ça commence Il descend à 10. Il reste plus que 10. Maintenant on va se tirer avec la grosse Berta. Ah on aurait dû avoir le, la litanie si j'avais su jouer mon chaplain comme il faut. Ah ouais, première partie avec un chaplain, j'avais pas le réflexe parce que c'était en début d'une round les Tannis. Donc 4 tirs, euh, je relance tout, faut que je passe tout, faut que je passe tout, j'en rate un, ça m'embête. C'est bien, moi ça va. Force ça de 10, va. on est sur du 3 plus. 3 plus, pas Allez, de 2, 2. 2. Je fais des 1, 1. pas de 2, j'en fais pas. Oh, 3 oui. sauvegardes à moins 4. Ah ouais, j'ai pas de sauvegarde là pour le coup. Ouf. Donc c'est euh, 9 PV net. Non, parce que c'est des 6. Hein. Ah, oui, c'est minimum donc, 3. Net, il suffit que je fasse 1, 4, 5 ou 6 sur l'un des dés, c'est bon. Ah. Oh, c'est bon 3, 6 et 4, 10. Et eh ben mon exocrine est morte. Oh la vache Propre C'est triste. Lui va tirer là-dessus. Oui. Et ensuite, je fais tirer les Thunderfire, enfin là-dessus, en de mm. ce que je vais faire. Ah, il est mort. Allez Ah, c'est triste. Ah oui, là, je fais un bon tour, là. À la fin du round, donc moi, je tiens un objet, j'ai tué une unité. J'ai plus d'objets, j'ai tué plus d'unités, je suis à 4. Bam, 4 points, bim dans mon groin. J'ai plus de market for Death parce que j'avais des forces. Le ground control c'est à la fin. C'est à la fin. Et le old school, j'ai rien fait. Voilà. Donc 4 points. 4 points, ce qui t'amène à 14. Et moi je suis à 18. L'écart se resserre. Je On passe sur le tour 5 et je pense que le tour 5 euh, côté euh, euh, tyrannide va être surtout très rapide. Début du tour 5. Alors, globalement, et très simplement, il me reste trois unités. Les Hive, le Neuro et, euh, et, et Bobby. Euh, je veux tuer lui. Donc là, c'est Bobby qui doit s'en charger. À coup de Death Peter et de corps à corps. Normalement, ça passe. Il aura tenu 3 tours sur cette option. Easy, ce easy Cash Money Gang. Lui, il est un petit peu bloqué parce que un peu partout où oui, il aille, de toute façon, il va s'exposer. Alors, ce que je vais faire, c'est juste que je vais le déplacer un petit peu pour une advance ici, à la, au dernier tour. L'objectif pour moi, c'est de plus lui donner de cible et euh, de ne plus lui donner de euh, capacité de scoring. Euh, donc euh, voilà, je garde mes Hive qui sont un bon gardien de but pour l'objectif central. Mon objectif, c'est qu'à la fin, c'est qu'à son tour, en fait, il n'est que les deux Thunderfire qui tirent. Et j'en reviens encore une fois à cette erreur de jeu qui était de ne pas avoir chargé ces deux maudits Thunderfire parce que ça m'aurait clairement changé la partie. Euh, c'est comme ça. Du coup, euh, mon mouvement est très simple. C'est que lui, il va avancer là et euh, lui, il va venir se positionner ici. Ok, c'est good. Je vais faire tirer mon Tyranny de Prime. Euh, il va toucher sur du 3 et il va blesser sur du 3, il est chaud, il y en a 2 qui passent et euh, il y en a 3 qui passent, ça lui fait 3 sauvegardes euh, sans PA, j'ai une pa 1 mais euh, il est dans le couvert. A 3+, plus. A 3 plus. allez, bon, bon. oh oula. voilà oui, il était fatigué par la partie lui. Euh, de manière générale j'ai fini mon tour. Euh, puisque je suis caché de toute son armée hormis les thunderfire qui globalement vont saturer partout je mets un point parce que j'ai tué une unité je mets un point parce que je tiens un objectif et je passe la main à Tildus pour la suite euh, de son tour 5 alors clairement au début de mon tour 5 il reste un tour et demi j'ai un différentiel de 6 points à rattraper il faut que je me mette sur la table Tant pis si je me mets à porter des half-guards, mais là il n'y a pas le choix, il va me péter une unité, mais faut que je récupère des, des objets. Donc je vais avancer les suppressors, je vais avancer euh, les Inceptors, je vais avancer le chaplain qui va peut-être rester euh, sur l'objet, mais là il faut que je me place sur la table. Comme prévu, j'ai rushé. Euh, mon chaplain ici hors de portée qui restera toujours planté sur l'objet. Celui-là je l'abandonne, mais je vais quand même péter ce qu'il y a dessus pour qu'il lui il score pas. Euh, tout le monde va se mettre là parce que de toute façon les half-guard ils vont forcément péter une unité. L'idée c'est que bah, même si on pète une des trois, au moins quelqu'un pourra venir se planter sur l'objet au tour 6. Et euh, j'aimerais bien au dernier tour, je dois absolument péter une unité, j'aimerais bien péter lui. Alors comme prévu, le premier Thunderfire va tirer celui Prime. sur le Tyrannid -prime. Euh, euh, Prime, pas le choix, faut que j'enlève. Allez, 4 bio. des 3 On y va, 1, 2, 3, 4, Ça 5, 7, fait 9. 6, 8, 9. Mon dernier tour va être très simple, je vais euh, déjà pour ma phase de mouvement ce que j'ai fait c'est uniquement de bouger euh, mon Eurotrop pour en fait euh, pouvoir jeter mon sort sur mes, mes guard et, euh, et voilà donc lui il va pas bouger il va tenir un objectif pour me faire prendre un point donc et bah, tout simplement je vais jeter mon sort ici ça passe sur du 6 et ça passe du coup les guard vont pouvoir tirer et faire une touche supplémentaire sur du 6 j'ai fini ma phase de magie, je vais directement faire ma phase de tir. Donc les a vont tirer sur cette unité-là et essayer de prendre un kill point sur ce tour encore. Euh, c'est parti, on est sur du euh, 12 tirs qui touche à 3, reroll des as et les 6 font une touche en plus. J'ai deux as, par contre j'ai pas de 6, c'est moche. Ok, et là c'est de la force 8, donc je blesse à 2. Ouais. Pas d'as. Voilà, je sors deux petits as. Euh, ce qui fait que euh, tu as une, deux, trois, bah, as euh, 2, 3 bah t'as ça de sauvegarde. PA-2, ignore les. Tiens. Bon, bah ça fait une sauvegarde à 5. Hein. Sauvegarde à 5, et c'est D3. Ouais, ils vont sauter. J'ai les ouais, jeunes. Je pense qu'ils vont mourir. Ouais. Ouais. Donc là j'en passe quand même 3. Donc j'ai 6 D3, euh, allez c'est ah, ouais, parti. Ouais. Le premier, euh, ah, yes. il est mort avec 2D forcément. Oui. Le deuxième, il est mort avec 2D. Et le troisième, de bah, toute façon ils sont morts en vu autant. Oui. Alors, c'est un peu un truc de fou. Hein. La partie elle est vraiment cool et bien serrée. J'ai un différentiel de 8 points à remonter. L'idée, je contrôle un objectif, un point. Je pète une unité, donc soit le zoanthrope, soit le prime. Ça fait donc euh, un point de plus. Euh, je tiens plus d'objets 3. Je brise les lignes, 4. Dans les ground controls, je tiendrai deux objectifs, donc ça fera encore 2 points. Je serai donc à 6. Si j'arrive à péter les deux, lui avec le repulsor, et là avec l'entender ici, j'aurai encore plus 5. Parce que j'ai tué plus d'unités. Je passerai donc à 7. Et comme j'ai tué une figurine au dernier tour, je passerai à 8. Je peux choper l'égalité en alignant les planètes. pas le seigneur de guerre old school Et le seigneur de guerre 9. On y va. C'est parti. Et bien c'est parti, je vais tirer avec euh, le répulsaire exécutionneur sur le euh, zoanthrope. Et aussi le seigneur de guerre. Donc j'ai lancé, ça fait donc une, une touche. Et Encore trois sauvegardes. Et... Un vu à 3, allez allez allez C'est un scandale, messieurs euh... dames C'est un scandale. Bon alors tu me prends, euh, déjà tu tues Et j'ai le seigneur de guerre. Et t'as le seigneur de guerre. Donc maintenant, je... ça va être savoir si tes deux Thunderfire arrivent à enlever. Alors, le tyrannique prime. J'ai fait le différentiel de poids à hein, un point pour sauver. Euh, non, te gagné même. Tout va se jouer sur le Thunderfire ici. Ouais, puis quoi la, là, oh, en gros, c'est les derniers tirs de la partie. On est vraiment sur les derniers tirs de la partie. Et c'est ce qui va déterminer euh, le score final, en fait. Oh punaise, ça se joue. C'est le les Thunderfire Space Marine. Et je pense que pour qu'il y ait une justice dans ce monde. C'est hors de question que ce soit eux sur un dernier tour qui fassent gagner Tildus. Ça serait un véritable scandale, je vous le dis. Mais maintenant, on va voir, on va voir ce qui se passe. Alors, les premiers 4 des 3 tirs. Je fais tout. Ouais, tu fais tout. Il fait tout. la totale. J'ai l'adrénaline. Hein, la, Allez, 8 des 3 tirs. Je relance les 1 avec mon dernier point de com. Non, oh, hein. il est coquin, il est coquin. Allez, tiens, relance-nous ce 1. Dernier point de com. Et là, je fais un petit tour. va refaire C'est normal. Deux. Mieux. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. 8 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'avais pris pile le bon nombre de dés. On est donc 17 touches. De plus, à De plus, 1. Je relance le 1. Je veux du full touche, pas de 1. Ah, il m'a calé une full touche. Oh, Rogalou est avec moi, là. Ah, là. <rire> France de 5 en du... En ah, du 5. Ah, c'est du 4. C'est là, là que tu pas. Tu n'aimes pas la 4+, je le sais que tu n'aimes pas. Alors, ça... Ça c'est vraiment raté, il n'y en a pas trop. J'ai relance de ça. Oi yoi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 sauvegardes à 4. Plus. 50, 50, 50, 50, hein. 50, 50. Là, oh putain, c'est du stade 50-50. C'est du stade 50-50. Là, là c'est le destin qui, qui nous. Qui ça nous se, lie. se joue sur cette partie. Le destin cette... nous, à la fois nous lit et aussi nous sépare à la fin de cette partie. Aïe. Attention, attention Allez, la flatruche est avec moi Oh, il est bon, Non, non, non, non. Oh yeah, yeah, yeah. ah, il est mort, il se fait découper oh, yeah, le aïe, yeah, yeah, yeah, yeah. Et Tildus remporte la partie sur cette action... Euh, sur cette action... Euh, cette action... On est proche de l'action footballistique de fin de fan match, quoi. On est sur le... La remontada... Euh, la remontada à la dernière minute... Ah ouais, ouais là, c'est ah, vraiment ouais, le... Le, le clou fatal et, euh, et bah, on va faire le point euh, le compte exact pour être sûr hein. c'est sûr mais on va, on va faire le petit compte exact de fin qui fait plaisir donc on arrive à la fin bah, de ton dernier tour donc du sixième et dernier tour de jeu alors il faut savoir que quand Tildus commence son tour on est à 23 à 15 et là ce qui s'est passé c'est qu'en gros tu tues une unité tu passes à 16 mmh. tu tiens un objectif à 17. Tu tues plus d'unités que moi puisque tu tues ce fameux tyranny prime, donc tu passes et à 18. Trop, hein. Tu tiens plus d'objectifs que moi, donc tu passes à 19. Ensuite, tu vas tuer mon seigneur de guerre dans tes objectifs old school, tu passes à 20. Ouais. Tu vas mettre la dernière tatane sur le sur le donc tu passes à 21. Ouais. Et tu vas tenir euh, deux objectifs ici et ici sur le grand contrôle, donc tu passes à 23. Et, et le, le briseur de lui, ligne grâce au chaplain. Tu passes à 24, la partie se gagne pour toi sur le fil. 24 à 23 sur cette magnifique action des Thunderfire. Bien joué à toi. Et le check de fin. Et voilà, ça en est fini de ce rapport de bataille. J'espère que celui-ci vous a plu. Et si c'est le cas, bien évidemment, vous pensez à mettre le petit pouce bleu qui va bien. Débriefing de la game qui était fort plaisante, déjà. Eh huit ben, 8 semaines de confinement j'ai bien fait d'attendre parce que c'était une super game. Ouais, ça fait, ça fait plaisir. Il y a eu un, un scénario de fou. Enfin rebondissements, de, euh, des rebondissements. Euh, c'était vraiment cool. Alors, c'était à peu près ce que j'avais prévu. C'est-à-dire je savais que tu allais beaucoup scorer, que tu allais être dans le contrôle map. Mmh. Moi, je ne pouvais pas me projeter parce que je savais que j'allais avoir des platés de styleurs parce que tu adores jouer des styleurs. Tu en as mis plein. Donc, je ne pouvais pas aller me mettre au milieu de la table. Je ne pouvais pas étaler ma gunline. Donc, j'ai fait une espèce de un dernier carré. Euh, du coup, je t'ai laissé scorer, j'ai essayé d'avancer progressivement. t'as as pris beaucoup d'avance au début. Je me suis senti très mal au T2, je me suis un peu rattrapé au T3 et j'ai senti que la game pouvait commencer à s'inverser. T4, T5, c'était sur le fil, mais j'avais encore beaucoup de retard et un T6, et T6 avec 6, 8 points. Comme ça, le répulsor, il est passé, impeccable. Euh, ouais, gros, gros T6, puisque tu mets 9 oh points ouais. sur le T6. Il a fallu faire des calculs ouais. d'orfèvre pour savoir où aller choper les points. Ouais. Je, je ne pouvais choper que 9 points. Tu les as eu. Je les ai tous ouais. eu. Le... Alors, sur le tour 6, tu fais un, un gros tour avec les Thunderfire, mais on va dire ça s'équilibre avec le tour pas bon que tu as fait au tour 5. Oh Parce ouais, que, une... que tu n'avais rien fait sur le tour 5. Ah ouais. Donc, en vérité. Bon, le Tyranny Prime, il, il, je pense que statistiquement, avec le tour 5 et le tour 6, de Thunderfire, il tombait. Pour le coup, tu n'as rien fait au tour 5, ce qui a fait qu'on avait un gros challenge sur le tour 6. Donc, ça a été rattrapé, ça, c'est cool. Euh, moi, de mon côté pour la partie, bah, c'est comme tu l'as dit, effectivement. Mon objectif, c'est de me retrouver face à une armée qui est très létale. Est-ce que je vais réussir à tenir le cap et à scorer Je sais qu'il va falloir que j'engrance beaucoup de points, notamment sur le fait que je sois attaquant, que tu sois défenseur, que tu te mets en bloc. Donc, volontairement, bah, tu ne prends pas la map. Donc, moi, je dois la prendre, c'est ce que je fais. Et, euh, et je pense pour le coup, là, que. Euh, je finis avec 23 points et, euh, et, et j'ai pour le coup très mal. Moi j'ai fait de grosses erreurs de jeu sur mon tour 3. T'as eu un mauvais T3 et moi j'ai eu un Alors, mauvais T2. Mais ton T3 était plus mauvais que mon T2. J'ai eu un, un, un, un mauvais T3 dans le sens où j'ai fait des mauvais choix sur le ouais, T3. Ouais. Et je pense que le plus mauvais choix que j'ai fait, et c'est pour moi l'erreur de la partie, ça a été avec le Swarmlord Lord de ne pas venir taper. Ouais, T'as laissé, laissé mes Thunder. Et les Thunder, dire, ouais. ils ont pu m'empêcher de scorer et puis ils mettent le, au final. Il y a justice, il y a, il y a un peu de justice dans ce monde de brut puisque c'est les Thunderfire qui te font gagner la game. Donc Alors, euh, je n'en ai mis que deux. Ouais. Mais j'ai mis que 46 heures. <rire> ça va, ça va. Ça, va ça, ça se tient du coup. En tout cas, super partie, ça fait super plaisir. Merci à toi d'être venu une nouvelle fois. Ah bah, j'ai pris ma revanche. Ah oui. Avec un répulsor, ça change. je m'en étais pris trois la dernière fois. Ouais, c'est pas fou. Ça va, il y a un équilibre. équilibre. C'est le karma. C'est le karma, c'est vrai. Il Faudra que je revienne une troisième fois. Voilà, pour, pour équilibrer. Peut-être sur un autre jeu, on sait pas. On va voir. Warcry. Pourquoi pas. En tout cas, euh, j'espère que ce rapport de bataille vous a plu les amis, vous pensez à mettre le pouce bleu et le petit commentaire sous la vidéo, ça fait, déjà ça fait plaisir de base, et puis surtout ça aide à l'algorithme et au référencement de la chaîne, donc vous soutenez et aidez la chaîne en faisant ça. Je rappelle aussi, euh, je remercie les sponsors de la vidéo, à savoir MyScenary qui nous a filé les décors pour ce rapport de bataille, euh, Game pour les tapis de jeu, et, euh, et, puis, euh, et puis voilà j'ai fait le tour. Okay. Vous avez tous les liens dans la description, les gars. Vous avez les liens d'affiliation. Si vous voulez acheter des figurines, si vous voulez des codes de promo, tout est dans la description. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Commodore TV. Je vous dis, ciao les Seigneurs de Guerre.